réappropriation de la ville de Nantes par ses habitants et ses habitantes et qui a pour objectif de permettre aux Nantaises et aux Nantais de partager leurs doléances, c'est-à-dire leur colère, leur peur, mais aussi leurs envies, leurs espoirs pour qu'ensemble on puisse faire des propositions pour améliorer le quotidien. Alors, les États généraux, ça commence maintenant. Mais ça continue tout le week-end, puisque demain, de 11h à 22h, à l'ancienne la, gare de l'État, euh, la maison des syndicats, vous pourrez participer à différents euh, ateliers. Voilà. Et dimanche, on se retrouvera également de 10h à 20h, un peu partout euh, dans la ville. Mais pour euh, bien commencer ces états généraux, nous avons souhaité aborder un thème bien particulier, celui de l'écologie populaire. Voilà. Alors, euh, Damien, avant de te laisser présenter un peu plus en détail le, le sujet de la soirée et les intervenants, je voulais simplement vous remercier toutes et tous pour votre présence, remercier les bénévoles, sans qui, bah, on ne sait pas la prétoire. Et évidemment, remercier nos intervenantes et intervenants, puisqu'ils viennent de moi. Très bien. Demain, euh, merci beaucoup hein, pour ta présentation. Euh, bonsoir à toutes, bonsoir à tous et encore merci d'être aussi nombreux et nombreux euh, ce soir. Euh, donc moi, on m'a chargé de vous présenter un peu le sujet de, de la discussion de ce soir, c'est-à-dire à quelles échelles agir pour l'écologie populaire vais tenter de vous un peu la réflexion qui nous a jusqu'à cette question, On a été pertinente pour ouvrir ce week-end d'état Général. Tout d'abord, je pense que si on est aussi nombreuses et aussi nombreuses ce soir dans cette salle, c'est que pour beaucoup d'entre nous, on a un point commun, c'est que nous sommes habitantes et habitants et habitantes de la ville de Nantes. Je pense qu'il y a une majorité de Nantais ici. Et habitants de la ville, ça veut dire aussi que nous vivons la ville, nous parcourons ces rues au quotidien, nous y habitons, nous y travaillons. Euh, nous, nous avons tous une expérience différente de la ville, nous en connaissons différentes facettes, euh, mais nous avons vraiment un point commun au quotidien d'expérimenter cet espace qu'on partage tous chaque jour. Et à ce titre-là, à ce titre d'habitante et habitante, je pense qu'on est légitime du coup à décider ce qu'on veut pour notre ville et à agir dans notre ville, Puisqu'on l'habite, on, on est venu placer pour savoir ce qui est bon euh, pour notre ville. Euh, comme l'a dit Romain, le cœur de ce qu'il entend en commun, c'est justement ça, c'est permettre aux habitants de se rapproprier leur ville et euh, reprendre la main, car on pense justement qu'il est temps qu'on prenne la main sur la ville. Pourquoi on pense qu'il est temps qu'on prenne la main sur notre ville Parce qu'on pense qu'aujourd'hui, notre ville, qu on ne bah, la fait pas nous-mêmes. On pense que des gens font la ville à notre place, construisent le monde dans lequel on vit à notre place, et on veut cesser cet ordre des choses. Les gens qui font la ville à notre place aujourd'hui, euh, je vais faire un peu mes notes. <rire> l'envoyer d'avoir d'abord marché. Oui, Les gens qui font la ville aujourd'hui euh, semble compliquer les habitants. C'est-à-dire que la ville est faite euh, pour être attractive aux yeux du monde. Elle est faite pour être attractive aussi aux yeux d'investisseurs, aux yeux de promoteurs. Très bien. Sauf que nous, on a l'impression que bah, les habitants, ils ont été oubliés dans l'équation. Et euh, on veut du coup reprendre la et on se pose des questions sur les gens qui font la ville aujourd'hui. On se demande si euh, vraiment ils se préoccupent quand ils permettent l'urbanisation massive, est-ce qu'ils se préoccupent de l'augmentation des loyers euh, Est-ce qu'ils se préoccupent vraiment de notre bien-être, nous habitants, quand euh, ils permettent la densification du trafic et du coup l'augmentation de la pollution de l'air Est-ce qu'ils se soucient vraiment de l'intérêt général quand ils euh, rasent des quartiers populaires et euh, bétonnissent des zones naturelles C'est en tout cas des questions. Euh, qui sont aujourd'hui légitimes de se poser, euh, vu euh, le monde dans lequel on vit Là où c'est encore plus inquiétant peut-être, c'est qu'ils ne font pas oublier les habitants, mais ils oublient aussi les urgences euh, propres à notre époque. Ils oublient l'urgence écologique et ils, ils oublient l'urgence sociale. Des urgences, pourtant, qu'on ne peut plus du tout ignorer. Euh, L'aspect social, on le vit beaucoup, toutes et tous. Chaque jour, on vit la pauvreté, on vit l'exclusion, beaucoup, on vit aussi les inégalités, ou en tout cas, on les voit un peu balayer, et l'urgence écologique, on la constate aussi, et il est désormais impossible de faire ce moment de ne pas l'avoir, que ce soit le réchauffement climatique, la disparition des espèces, etc. etc. Ce sont deux urgences euh, auxquelles nous devons faire face aujourd'hui, mais à ces deux urgences, il y a les mêmes causes et les mêmes responsables, et c'est aussi ça que, que, nous, euh, que nous constatons et qui est au cœur de ce que nous avons aujourd'hui, et c'est pourquoi nous sommes là ce soir à ce week-end. Euh, les mêmes causes et les mêmes responsables car euh, les personnes qui permettent l'urbanisation massive, les personnes qui permettent les bétonisations des zones euh, naturelles, sont les mêmes personnes qui profitent de l'augmentation des loyers et qui profitent de la gentrification. Nous avons aussi constaté que ces personnes qui polluent l'atmosphère avec leur jet privé, euh, et qui voyagent partout, sont les mêmes personnes qui soutiennent souvent, dirigent les grandes multinationales qui ne paient pas leurs impôts en France. Donc, face à ces deux urgences, euh, bah bien souvent, maintenant, ces dernières années, on constate que les habitants, justement, se saisissent et agissent, et prouvent qu'ils existent. On prouve qu'on existe, on prouve qu'on compte, et on rappelle peut-être aux gens qui veulent faire le monde à notre place que, justement, nous sommes là aussi pour le faire, justement, justement et pour décider. Et là commence à venir l'interrogation. Depuis plusieurs années, euh, les mouvements citoyens, justement, se multiplient, les mouvements des obéissance se multiplient, les manifestations, les mouvements sociaux, les occupations de place. Euh, les gilets jaunes, les marches pour le climat, etc., etc., donc on ne peut plus dire que les habitants ne sont pas ressaisis de l'espace politique et de l'espace public, et euh, on ne peut pas dire non plus qu'on n'agit pas. Mais que se passe-t-il justement concrètement lorsque l'on agit C'est aussi une question qu'on se pose, puisque euh, les gens qui font le monde à notre place, on n'a pas l'impression qu'ils nous écoutent, on n'a pas l'impression qu'ils changent leur façon de faire, on n'a pas l'impression qu'ils veulent obéir à la volonté générale, qui s'exprime pourtant maintenant de manière euh, claire. Euh, donc, concrètement aujourd'hui, quand on agit pour l'écologie populaire, on est confronté à ces murs. Alors, dans le meilleur des cas, c'est euh, le mur classique, c'est le mur du silence. Ils continuent de nous ignorer comme s'ils tout continuait comme avant. Mais dans le pire des cas, et c'est de plus en plus souvent le cas, c'est le mur de la répression qui se fait face à nous, et d'ailleurs, souvent le mur n'est pas un mur Alors, c'est là que commence à venir la question que faire Comment agir Comment peut-on encore agir dans ce contexte-là où la répression s'impose Et à quelles échelles, nous, citoyens qui reprennent conscience de notre puissance, pouvons-nous agir euh, C'est la question de ce soir. À quelles échelles pouvons-nous agir pour construire cette écologie populaire qui est plus que nécessaire aujourd'hui Et pour cela, nous accueillons trois intervenants. Euh, tout d'abord, Manon Gris. Euh, bonsoir, Manon. Euh Euh, maintenant, tu oui. es reconnue pour avoir été la porte-parole euh, d'Oxfam, qui est une ONG qui lutte contre l'évasion fiscale et qui, euh, chaque année, euh, nous, aussi, nous expose aussi les inégalités grandissantes euh, dans le monde. Euh, tu as été tête de liste aux élections européennes, tu as été et tu es, euh, es aujourd'hui d'ailleurs co-présidente du groupe parlementaire euh, au Parlement européen, euh, la, ouais, la gauche unitaire européenne. Donc, merci d'être euh, là ce soir. Nous avons aussi à tes côtés Jonathan durant folco qui en effet vient de moi parce vient du Québec. Tu es, euh, Jonathan, tu es professeur à l'Université d'Ottawa. Euh, tu es docteur en philosophie et tu as écrit un livre qui nous a beaucoup aussi inspiré dans ce que en temps commun, qui s'intitule euh, À nous la ville, traité de municipalisme, où tu développes cette idée, ce concept du municipalisme. Tu rappelles son ancrage dans l'histoire tu euh, En entre les perspectives, euh, les perspectives qu'il contient en termes de changement radical de notre société, et aussi les limites et les, les incarnations réelles de, de ce concept. Donc, euh, merci aussi à toi d'être venu ici. Margot Huitcourt aussi sera là pour s'exprimer ce soir. Alors Margot, tu es une habitante de Nantes très impliquée dans notre plain depuis ses débuts. Tu es même d'ailleurs impliquée dans la vie de Nantes en général, dans le monde associatif. Tu es toi-même animatrice d'une association qui aide les autres collectifs à s'auto-organiser et à faire l'apprentissage de l'intelligence collective. Tu es très impliquée dans les luttes écologistes et à Nantes en aussi. Euh, il est notable que tu, euh, tu oui. es très investi dans les enquêtes concernant le ménagement de la ville, comment penser euh, une façon de faire la ville écologiste. Tu es très impliqué aussi sur les enquêtes concernant l'énergie, avec cette idée euh, notamment euh, très développée notamment, de fournisseurs locales d'énergie, euh, autonomes et financement euh, social, et euh, sur l'enquête sur le logement aussi. Merci aussi à toi d'être là. <rires> Je vais te laisser donner la parole à la Bondrie, je rappelle simplement comment va se passer la soirée. Alors, on va laisser, si vous voulez bien, chacun et chacune de nos intervenants s'exprimer pendant 12 minutes. Et puis après ça, on prendra des questions. Voilà. C'est quoi cette horreur Je vous propose de laisser tout d'abord la parole à Manon. Je vais te donner le micro sur cette question de la quête d'échelle à dire pour le sujet du copulaire. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'abord pour. L'invitation, ça fait un tout drôle pour moi de revenir parce que j'étais venue à Nantes pendant la campagne. Euh, et je peux vous dire que ça me fait chaud au cœur de voir que de revenir quelques mois après, il y a même plus de monde dans la salle que pendant les élections européennes. Alors peut-être que vous êtes plus passionnés par les élections européennes, mais ça fait chaud au cœur et ça fait toujours bizarre pour présente comme députée, j'avoue que j'ai un peu du mal à, à, à m'y habituer. Il y a des gens qui aiment bien dire « Madame la députée », et ça fait bizarre. Pour ceux qui viennent me voir, c'est maintenant. Euh, mais je voulais rebondir juste sur ce que tu as dit, sur euh, qu'on a l'impression que la politique est faite à notre place, parce que c'est précisément moi ce qui m'a amené ici, et ce qui m'a amené à faire de la politique presque malgré moi. Euh, ayant été euh, euh, activiste, c'est comme ça que je me définis hein, encore aujourd'hui, en ayant travaillé dans le secteur associatif euh, euh, depuis que j'ai commencé à bosser. Et c'est vrai que pendant des années, j'ai essayé euh, de faire voir des actes qui n'avaient pas soif, euh, d'essayer de convaincre des décideurs politiques. Et à la fin, ben, le mieux du mieux, ça reste de faire la politique à leur place et de reprendre le pouvoir nous-mêmes. Donc en fait, je me retrouve bien dans cette démarche-là, parce que c'est celle qui m'a amenée à franchir le pas de la politique, alors avec euh, des doutes, avec des questions, euh, euh, tous mes doutes ne sont pas levés encore aujourd'hui, j'apprends encore en marchant, mais je trouve ça bien, et c'est le type d'initiative qu'il faut, euh, qu faut soutenir, et donc je le dis pour tous ceux qui sont ici dans la salle, et qui euh, ne se voient peut-être pas un destin de député européen, moi non plus, euh, peut-être pas un destin de maire, euh, c'est peut-être le cas de personnes ici dans la salle, et peut-être il y aura euh, ici le futur euh, maire de Nantes, cette fois-ci ou la fois d'après. Je vous le dis parce que c'est une étape importante à franchir. Parce que pendant longtemps, et pour plein de gens, on considère la politique et on considère, et j'en viens au thème d'aujourd'hui, les questions écologiques comme des questions qui nous dépassent, sur lesquelles on n'a pas prise. Ou alors on a le gouvernement d'Emmanuel Macron qui essaie qui de nous responsabiliser individuellement et dire qu'en gros, ben on va sauver la planète si vous, vous éteignez l'eau en vous brossant les dents, ou surtout pensez bien à euh, éteindre la lumière en partant de chez vous, c'est sûr, c'est comme ça qu'on va euh, sauver la planète, et absolument pas en remettant en cause les modèles de production, et absolument pas en agissant d'un point de vue politique. Et finalement, moi je trouve qu'ils font, euh, font perdre de la valeur à l'action euh, politique. Et donc, euh, pour en revenir pleinement sur la question de euh, l'écologie euh, populaire, il euh, faut d'abord comprendre... Pour nous, notre vision de l'écologie qui est euh, un problème structurel, qui n'est pas justement ce phénomène de responsabilisation individuelle que prône Emmanuel Macron et qui un phénomène structurel, c'est pas nous qui le racontons, c'est les scientifiques, ils sont bien meilleurs que nous. Bon, moi je ne suis pas scientifique, je les écoute juste. Ils me disent juste, euh, quand on a le dernier rapport des Nations Unies, des experts du GIEC, qu'il euh, bon, y a une perte de biodiversité de 26%. Bon, c'est plutôt alertant. Euh, quand je regarde les objectifs de la France, ils ne sont pas remplis ceux qui ont été pris dans le cadre de euh, la dernière COP. Hein. Sur l'année dernière, ils, euh, la France a dépassé plus de 4%. Bon, je me dis « Ok, on n'est pas au niveau et l'enjeu euh, est majeur euh, ». Maintenant se pose euh, la question de euh, qui doit agir et qui en est victime. Et c'est là où le sens populaire euh, vient apporter toute une signification à l'écologie. Parce que quand on parle d'écologie populaire, il faut d'abord penser aux victimes du changement climatique. Les victimes du changement climatique, euh, ce n'est pas Vincent Bolloré qui, lui, va continuer à prendre euh, sans problème euh, son avion. Euh, ce n'est pas euh, même Emmanuel Macron. Non, les victimes du changement climatique, c'est par exemple tous ceux, comme ici dans la ville de Nantes, qui sont en précarité énergétique. C'est 12 millions de gens en France qui sont en précarité énergétique, qui n'ont pas les moyens d'isoler. De manière suffisante, leur logement et qui du coup payent une fortune en électricité et en plus pourrissent la planète. Mais ce n'est pas leur faute, c'est la responsabilité de l'État de leur donner les conditions, des municipalités de leur donner les conditions d'avoir des logements qui, sont, qui permettent de préserver la planète et qui permettent au passage de préserver leur porte-monnaie. Leur porte et donc quand on regarde sur les victimes, y compris les décès de la pollution, parce que oui, la pollution fait des décès. Eh ben, ce sont des personnes essentiellement parmi les plus pauvres. Au niveau international, ceux qui sont forcés de se déplacer à cause du changement climatique, c'est dans énormément de zones, y compris de zones beaucoup, beaucoup plus pauvres. Et euh, ça, c'est pour les victimes. Et quand on regarde de l'autre côté, qui sont les responsables du changement climatique on essaie de vous faire croire que c'est vous individuellement dans cette salle. Oui, c'est sûr qu'à titre individuel, euh, on a une responsabilité probablement plus importante que quelqu'un qui n'a pas accès à l'électricité. Bon, je me dis que quand même accès à l'électricité, c'est un droit pour tous. En revanche, euh, moi, euh, je ne prends pas euh, l'avion euh, 100 fois par an. Bon, Jusque-là, vous pouvez encore arguer, bon, ça ne fait pas une si grosse différence, un petit peu quand même. Mais surtout, euh, moi, je ne suis pas à la tête d'une très grande entreprise multinationale dont euh, les quelques dizaines de plus grosses euh, entreprises multinationales sont responsables d'une grande partie des émissions de gaz à effet de serre. Et c'est ça qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on n'est pas tous égaux dans les conséquences, mais on n'est aussi pas tous égaux dans les causes. Et que le mode de production économique, le mode de production des plus riches, il est responsable euh, des effets euh, climatiques. On sait que les 10% les plus riches sont responsables de la moitié des émissions de gaz à effet de serre. Alors maintenant, on ne va pas... Euh, Pointer du doigt individuellement, je ne veux pas savoir qui, qui est riche dans cette salle et qui est responsable individuellement. La question qui est à mon sens à se poser, c'est comment, du local au global, on change notre mode de production économique qui permet justement d'opérer ce virage indispensable, nécessaire, parce que sinon, bah concrètement, c'est notre planète qui est en danger et concrètement, ceux qui en payent le prix sont les plus pauvres, et bien comment on opère ce changement, ce changement indispensable. Et moi, je voulais vous donner quelques exemples précis de ce sur quoi euh, j'ai milité tant euh, quand j'étais à Oxfam que maintenant à l'échelle euh, du Parlement européen. Il y a des batailles concrètes, fondamentales. Je pense euh, à la question du droit à l'eau. Le droit à l'eau, il y a plein de municipalités qui se battent partout en France pour remunicipaliser l'eau. Eh bien nous, à l'échelon européen, on se bat pour inscrire ça aussi dans le droit européen. Il y a eu une initiative européenne qui a euh, proposé de euh, légiférer sur le droit à l'eau, une initiative citoyenne qui a été soutenue par euh, plus d'un million de personnes euh, au niveau européen, qui n'a toujours pas débouché sur un projet de directive. Voilà un des, concre un des combats euh, concrets qu'on peut mener. Sur la question des services publics, c'est la même chose. Il euh, y a euh, un, un, les... toute la question de la privatisation, notamment euh, des barrages qui a été poussée au niveau européen. Il y a plus de 150 barrages qui vont être privatisés en France. Ça pose une question de l'impact écologique, la privatisation des barrages, des risques éventuels qui peuvent être pris, mais surtout aussi, et ça, et ça relie pour moi à la question d'écologie populaire, il y a une question aussi de souveraineté. Il y a une question de notre poids dans les décisions politiques. Nous en tant que citoyens, nous en tant qu'habitants d'une ville, nous en tant que citoyens euh, européens. Et donc ça, ce sont des exemples concrets de choses qui peuvent être, euh, qui peuvent être menées et de points d'ancrage qui ont un lien du local au global. Mais en réalité, il y en a beaucoup d'autres. Et parmi les axes de combat prioritaires, qui sont les nôtres au niveau européen, il y a évidemment la question dont on a beaucoup parlé ces derniers mois, mais qui n'est pas une question nouvelle. Moi, quand je travaillais à Oxfam, on s'est battu pendant des années avec beaucoup d'ONG sur le sujet. C'est évidemment la question des traités de libre-échange. On a beaucoup parlé cet été avec... Le traité de libre-échange avec le Canada, le CETA, marquer au passage que Macron, qui se fait consacrer le champion de la Terre, est ensuite le premier à signer et ratifier des accords de libre-échange. Et c'est quoi le problème avec les accords de libre-échange ben C'est que concrètement, on organise le grand déménagement du monde. On fait venir de l'autre bout de la planète des marchandises qui sont pourtant produites et disponibles ici. Quel sens y a-t-il à faire venir du lait de Nouvelle-Zélande alors que du lait, il y en a qui est produit ici en France et ici en Loire-Atlantique Le dernier traité de libre-échange qui fait beaucoup parler et dont, sur lequel on va vraiment se battre au niveau européen, et je peux vous le dire, je pense qu'on peut obtenir une victoire concrète là-dessus, c'est le traité de libre-échange avec le Mercosur. Vous savez, le Mercosur, c'est la zone en Amérique latine parmi lesquelles on trouve le Brésil de Bolsonaro. Alors, euh, euh, Bolsonaro il est euh, connu pour sa politique de déforestation, il est aussi connu pour euh, sa politique très généreuse envers les pesticides. Depuis qu'il est au pouvoir, il a autorisé plus de 250 pesticides. 30% de ces pesticides sont interdits dans l'Union Européenne. Et que va faire l'Union Européenne en ratifiant cet accord de libre-échange C'est bien importer des produits sur le sol européen qu'on va retrouver ici partout dans les supermarchés de Nantes et qui sont pourtant même pas aux normes au niveau européen. Et pire encore, le marché économique va favoriser ces produits en abaissant les barrières douanières. Voilà pourquoi la production locale est importante, voilà pourquoi au niveau local faut se battre pour favoriser la production agricole locale, et voilà pourquoi au niveau européen faut se battre pour cesser les accords de libre-échange qui sont signés à la tour de bras au niveau européen. Et, ah, je parle de l'accord avec le Mercosur, mais on en a plein, plein d'autres. L'accord avec le Vietnam, l'accord avec le Japon, je parlais de l'accord avec le Canada, l'accord avec les, les états unis qui va revenir sur la, sur la table, pardon, avant que je m'étouffe. Ça vous fait une pause pour digérer euh, tous les accords de, de libre-échange. Et donc, euh, les accords de libre-échange, voilà une bataille concrète qui a un impact du local au global. Deuxième élément euh, de, du local au niveau européen, c'est la question de la politique agricole. On ne sauvera pas la planète si on ne fait pas une transition de notre modèle agricole. Et si on ne fait pas une transition de notre modèle agricole en favorisant une production agricole locale, de proximité, biologique, mais tout ça, ça coûte de l'argent. Tout ça, il faut accompagner les agriculteurs euh, dans euh, la transition du modèle écologique des agriculteurs qui par ailleurs s'ouvre parce qu'un agriculteur sur trois en France vit avec moins de 350 euros par mois. Et après, on va nous dire, on va nous responsabiliser, on va nous dire, mais attendez, pourquoi quand vous allez euh, au supermarché, euh, vous achetez pas du bio Ah ouais, tout le monde aimerait acheter du bio. J'imagine que tout le monde dans cette salle voudrait acheter du bio. Mais peut-être que bah, tous ici, dans cette salle, n'ont pas les moyens parce qu'en pratique, les cadres euh, consomment deux fois plus de bio que les non-cadres parce que oui, ça a un coût. Et que ça c'est un choix de politique publique, c'est un choix notamment de la politique agricole commune qui vaut 10 milliards d'euros en France. Avec 10 milliards d'euros vous faites pas mal de choses pour réorienter la politique agricole commune. Je vais vous donner un dernier exemple qui semble un peu technique et pourtant qui est majeur pour faire de l'écologie populaire. Pour faire une écologie qui opère ce changement radical de notre modèle économique, c'est toutes les questions financières. Alors forcément c'est un peu mon dada, je travaillais à Oxfam sur les chiffres. À la base, moi, j'avais pas une formation euh, euh, de technicienne. en... J'avais fait de l'économie, mais bon, je pas fait de finance, encore moins de la finance verte. Et pourtant, je m'y suis intéressée petit à petit. Parce que, en vrai, comme surtout, bah, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et l'argent, c'est le nerf de la guerre pour financer la transition écologique, les 30, 40, 50 milliards d'euros dont on a besoin à l'échelle française pour investir dans les énergies renouvelables et atteindre l'ambition de 100% d'énergie renouvelable qui est indispensable, c'est utile aussi pour réinjecter de l'argent dans l'économie. Et là, un des combats que nous menons au niveau européen, c'est pour reprendre la main sur la Banque Centrale Européenne, cette fameuse bande, banque, bande, c'est aussi une bande, hein, c'est aussi une bande de gens entre eux, à sa tête on trouve ni plus ni moins depuis quelques semaines, Christine Lagarde, alors je vais vous parler un peu après de toute la question des conflits d'intérêts. Christine Lagarde, elle, elle s'y connaît aussi assez bien. Et donc, euh, la question de la finance, c'est une question importante. Et c'est aussi une des choses sur lesquelles on se bat euh, au niveau européen pour euh, donner un peu corps euh, à ce qu'on appelle le Green New Deal, ce qui a été repris par une partie de la gauche euh, aux États-Unis, de la gauche au Royaume-Uni. Et je pense qu'on peut faire aussi une internationale sur la question du Green New Deal, mais je crois qu'il faut aussi lui donner euh, un contenu sur euh, ce qu'on entend par euh, la finance verte. Euh, et sur la question de la finance et sur la question du financement, il y a évidemment... la L'élément fondamental qui est, euh, moi, sur quoi j'ai travaillé ces dernières années, la question de la lutte contre l'évasion fiscale des grandes entreprises multinationales. Parce qu'à la fin, si on ne demande pas aux plus gros pollueurs et si on ne demande pas aux plus grandes entreprises qui font le plus de profit de le payer, bah c'est nous tous qui nous retrouvons à payer la note. C'est la TVA qui augmente. C'est la taxe carbone qui augmente. C'est quoi la révolte des Gilets jaunes Vous aussi, j'imagine, vous étiez révoltés quand on pointait du doigt les Gilets jaunes et qu'on disait qu'ils ne sont pas écolos parce qu'ils se mobilisent contre la taxe carbone. Mais attendez, allez demander à l'ensemble des Gilets jaunes, est-ce qu'ils ne sont pas écolos Non, mais si vous leur demandez de payer plus sans offrir une alternative de transport, alors oui, c'est normal qu'ils gueulent, c'est normal qu'ils se mobilisent. Ça fait pas des gilets jaunes des anti-écolos. Ça fait des gilets jaunes des gens qui veulent la justice écologique et sociale. N'oubliez pas le social. Et c'est cette dimension sociale qui pour moi fait la différence dans l'écologie populaire. Parce qu'en pratique, les plus riches, eux, payaient moins en proportion de leurs revenus que les plus pauvres, la taxe carbone. C'est pour ça que cette taxe est profondément injuste. Et c'est pour ça que quand on parle de taxe écologique, il faut faire payer les premiers responsables, c'est-à-dire les plus gros pollueurs, c'est-à-dire les plus riches, sinon c'est profondément injuste. chose pour respecter temps, parce que je crois que j'excède déjà mes 12 minutes, je vais me faire engueuler. Euh, j'avais promis de le respecter en plus. Euh, en plus, j'avais dit de mauvaise foi, non mais c'est souvent les hommes qui parlent plus longtemps, et voilà, vous avez le droit de parce que... Mais je remarque qu'on est deux femmes à intervenir, ce qui est très rare. Euh, donc pardon pour cette, pour cette mauvaise vague, mais je... Voilà, tout, euh... non, la dernière chose que je voulais vous dire, parce que c'est un peu mon, mon dada du moment, il y a plusieurs personnes qui sont venues m'en parler, on ne fera pas tout ça hein, si on ne reprend pas la main nous-mêmes, citoyens, et qu'on exclut des processus de décision des lobbies. Les lobbies, ce sont ces acteurs invisibles. C'est euh, ces décideurs politiques qui sont dans tous les couloirs. Et je peux vous dire, depuis que je suis au Parlement européen, je les vois tout le temps, partout. Je reçois de manière constante des emails, des courriers, des demandes d'invitation, des cadeaux divers et variés, tous les jours, sans cesse. Les lobbies sont omniprésents. Tout ça est facilité par une structure administrative, par une charge de travail tellement lourde qu'à la fin, beaucoup trop de députés, beaucoup trop d'acteurs politiques s'en remettent aux lobbies. Et je pense qu'une des batailles majeures, et c'est l'importance de remettre les citoyens au cœur des choses, c'est que bah moi, quand j'arrive, je n'ai jamais été élu avant au Parlement européen, j'ai pas d'habitude, comme en ont d'autres, et donc mon premier réflexe, ce ne sera pas d'aller consulter le MEDEF quand il s'agit de... Il s'agira de voter une directive sur toutes les questions économiques. Et c'est à ce titre-là qu'on a mené la bataille euh, ces dernières semaines sur toute la question des conflits d'intérêts des commissaires européens. Vous savez, les commissaires européens, ben en fait, ce sont les plus puissants de l'Union européenne. C'est un peu le gouvernement de l'Union européenne, l'équivalent du gouvernement français dans l'Union européenne. Et pourtant... Personne ne les connaît. On ne les a pas élus. À sa tête, on trouve Ursula von der Leyen. Elle sort de nulle part. Quand on a voté aux élections européennes, on ne, saurait, on ne savait pas que ce serait elle. Et bien, euh, chaque État membre a ensuite envoyé un commissaire, une personne désignée pour former ce gouvernement européen. Et quand on regarde à la loupe, ils avaient tous des conflits d'intérêts. Tous, quasiment tous. Un tel fait un prêt très important auprès d'un soi-disant ami, pour financer sa campagne, laquelle ami est une richissime active dans le secteur du tourisme et cette même personne sera commissaire au transport, ça c'était la roumaine, on l'a fait tomber. Le hongrois, le candidat hongrois, lui, il avait un, un cabinet d'avocats qui allait travailler et qui était impliqué dans toutes les affaires de corruption de la Hongrie. Lui qui était impliqué et un des proches d'Orban, on l'a fait tomber et puis, sur le, sur le gâteau, vous l'avez vu ces derniers jours, d'un coup, les médias français se sont intéressés à ce qui se passe au niveau européen, alors que nous, ça fait des semaines et des semaines qu'on euh, qu bataille, et je vais finir là-dessus parce qu'on me fait signe de finir, ça fait des semaines et des semaines qu'on bataille, c'est Sylvie Goulard. Oui, on a réussi à faire tomber Sylvie Goulard, la commissaire française. la commissaire française. Et il y avait plein de raisons de la faire tomber. Ses emplois fictifs et ses poursuites en justice. Mais surtout, surtout, elle qui a reçu 10 000 euros par mois de la part d'un think tank américain quand elle était députée européenne. Ça veut dire plus que son indemnité d'élu. Ça veut dire qu'elle répondait à des ordres qu'elle répondait à des intérêts privés plutôt qu'à celui des électeurs. Voilà le type de politique contre lequel on se bat. Eh bien, il y a deux semaines, on était tout seul. Et en deux semaines, on a bataillé parce que nos voix ne suffisaient pas au Parlement européen. La question des conflits d'intérêts est devenue un enjeu majeur au niveau européen. Et voilà à quoi ça sert d'avoir des élus citoyens qui reprennent le pouvoir, qui reprennent le pouvoir dans ces institutions politiques qui semblent si loin de nos vies, si loin de nous, comme au Parlement européen, ça sert à faire tomber des commissaires européens, pas pour joie de les faire tomber, pas parce qu'on, comme le pense Emmanuel Macron, parce qu'on voudrait manipuler la politique, ou manipuler ou s'en se prend, prendre à Macron. Non, parce qu'on a une certaine conception de l'éthique, et je pense que l'éthique vaut bien mieux que le fric, et c'est bien une raison de s'impliquer en politique en tant que citoyen. <rires> Moi, je vais essayer d'être aussi euh, éloquent et dynamique dans ma présentation, euh, très très inspirant. Euh, je vais enfin changer d'échelle pour parler plutôt de l'échelle municipale, l'échelle de proximité. Pas pour dire que c'est la seule échelle qui compte. Dans mon livre, je dis ça un peu je dis qu'il faut s'intéresser à la ville avant tout, à la ville, au village, l'échelle de proximité, comme étant le lieu de transformation de la démocratie. Oui, comme ça, plus proche. Donc, dans cet espace, je considère qu'en fait, il faut envisager la transformation des institutions à toutes les échelles. Donc, il faut non seulement voir ce qui se passe au niveau de la République française, à l'échelle nationale. Euh, au Québec, d'où je viens, on parle beaucoup de politique provinciale et nationale. Et on ne s'intéresse pas assez à ce qui se passe au niveau fédéral, et on ne s'intéresse pas beaucoup à ce qui se passe à l'échelle municipale. Et dans mon livre, je dis, en fait, si on n'est pas capable de changer les choses, de changer le pouvoir de changer les façons de faire, d'expérimenter de expérimenter des nouvelles façons de décider ensemble à l'échelle la plus près de nous, l'échelle de proximité, ça va être extrêmement difficile de le faire à des échelles beaucoup plus grandes par la suite. Donc, une certaine idée euh, qu'on doit essayer de réinvestir les conseils, dans les conseils municipaux, on doit essayer de transformer la ville dans une perspective de justice, de démocratie participative, d'équité, de transition écologique pour essayer de changer les choses. Euh, la question qui m'a été posée, en fait, c'est pourquoi le municipalisme est-il une réponse à notre urgence écologique? Euh, le municipalisme, est-ce que les gens ici ont, ont déjà entendu ce mot? Donc c'est un nouveau terme, peut-être, un terme, il n'y a pas beaucoup de personnes. Le municipalisme, on peut un peu le deviner dans son étymologie municipale, «isme », donc c'est une idéologie, un projet, une vision du monde, et c'est aussi un mouvement qui existe, qui conçoit la municipalité ou la commune comme étant le tremplin potentiel d'une transformation démocratique, non seulement du conseil de ville, de l'administration municipale, mais de la vie économique, sociale et politique dans son ensemble. Ce mouvement, euh, il en fait, ce mot n'a pas été inventé par moi. Il y a un penseur américain qui se nomme Murray Bookchin, qui est un philosophe écologiste américain, il est anarchiste aussi, donc la pensée libertaire euh, a des bonnes idées aussi. Euh, moi, je me constate, j'ai un aspect une sensibilité anti-autoritaire. Et dans cette pensée, il dit, en fait, si on veut dépasser ses, cette économie de croissance infinie, basée sur la maximisation des profits, sur le pouvoir de l'oligarchie, euh, il faut qu'on invente un nouveau système. Et historiquement, ce système alternatif a été le socialisme, le socialisme étatiste entre autres, et euh, ça a connu des échecs au niveau environnemental entre autres, au niveau social et ainsi de suite. Et là, on se retrouve en quelque sorte, si on ne veut pas reproduire ce type d'expérience, en panne d'alternatives. Et parallèlement à ça, on est en train d'assister actuellement à une forme de centralisation du pouvoir dans les mains de l'éco-central, à des échelles supranationales -na également, à des échelles mondiales, et se pose la question comment on fait pour être capable de décentraliser le pouvoir, se redonner des leviers collectifs, pour être capable de décider des grandes orientations, des lois, des règlements qui touchent nos conditions de vie, nos milieux de vie. Et, dans cette perspective, la pensée de Bookchin dit qu'il faut, en quelque sorte, dépasser l'idée de les donations décentralisées comme étant le cœur de la communauté politique, il faut en quelque sorte revenir à différentes expériences historiques, dont la cité athénienne, dont les communes médiévales, la commune de Paris également, comme étant peut-être la communauté politique qu'on est en train de créer ici, c'est l'ensemble des citoyens et des citoyennes qui partagent ensemble des idées, qui échangent et qui décident collectivement des orientations à avoir pour un territoire partagé. Et dans cette idée, il veut dire, en fait, peut-être qu'on pourrait éventuellement envisager une transformation du système qui est à la fois économique et politique, qui pourrait passer, en fait, à la fois par-dessus la logique de valorisation du capital, mais également la bureaucratisation, la centralisation du pouvoir, par une confédération de municipalités libres. Donc, remplacer les élections actuelles par une nouvelle forme qui partirait de la base, qui partirait des collectivités territoriales qui seraient regroupées entre elles, Ici, s'il doit y avoir encore des députés, euh, des représentants élus, ainsi de suite, ça ne serait pas basé sur le gouvernement représentatif qui a le monopole de la décision aux représentants élus, mais par le partage du pouvoir, le mandat interactif, la révocabilité des élus pour qu'ils soient révocables, responsables et redevables, comme lors de la commune de Paris, entre autres, de 1871. Donc ça, c'est un peu l'idée de ce projet de société. Le, le municipalisme, quand on l'entend dans, dans sa pleine vision, c'est un projet... De transformation radicale des institutions. Au-delà de cette grande définition, peut-être philosophique et utopique, on est en train d'assister depuis quelques années à l'émergence du mouvement municipaliste dans différentes villes à travers le monde. Euh, plus près de nous ici, on a vu, entre autres, lors des élections municipales de 2015 du côté espagnol, les grandes villes de Barcelone, Madrid, Séville, Saragosse, ainsi de suite, qui ont été conquises par des plateaux par des plateformes citoyennes, par des gens issus du milieu associatif, euh, des groupes d'habitants, des gens qui étaient membres de partis politiques ou que, qui n'étaient pas membres aussi, et qui ont essayé de transformer les choses dans la ville. Euh, donc, cette expérience de municipalisme espagnol que pris fort, et je pense que c'est une des sources d'inspiration, direct ou indirect, je ne connais pas assez les gens de Nantes en commun, de cette initiative ici, qui ne passe pas par une alliance entre quelques partis politiques, qui passe par une démarche citoyenne authentique, qui parle de la base, qui part de tissu associatif et qui dit qu on veut être capable de choisir des candidatures de façon démocratique. On fait des enquêtes enquête sur la ville, on peut se réapproprier la ville. Ici, il y a peut-être quelques forces de groupes politiques qui veulent nous rejoindre, qui puissent le faire par la suite, mais ça va être aux citoyens aux citoyennes de décider comment on le fait. Donc ça c'est une des expériences qu'on peut voir à l'heure actuelle. Une autre expérience qui a été inspirée directement des idées de Bookchin dans une autre région du monde, c'est le mouvement de libération kurde du côté turc, du côté du Rojava, qui vit actuellement une, une expérience de transformation, une expérience révolutionnaire, et qui actuellement, en fait, est dans une situation critique, une situation qu'on pourrait dire euh, tragique, à cause, entre autres, du fait que les États-Unis de Trump ont décidé de retirer leur troupes, et là, actuellement, ils sont bombardés par la Turquie, par la Syrie, ainsi de suite, c'est une zone de guerre, mais ça évoque, à mes yeux du moins, ce qui est le plus, le plus près peut-être de la guerre civile espagnole où il y a eu une révolution sociale d'autogestion durant un contexte de crise. Donc ça, c'est une autre expérience. Il faut aller voir les Kurdes, il faut aller apprendre leur expérience, mais aussi être capable de manifester des formes de solidarité avec ce qui se passe. Mais je ne crois pas non plus qu'Extension, on pourrait la reproduire telle qu'elle ici dans le contexte de France. Donc c'est une autre question. On peut voir des expériences de municipalisme dans plus de 150 villes à travers le monde à l'heure actuelle. Dans la ville de Valparaiso, du côté du Chili, en fait, le mouvement étudiant a été capable de conquérir, en fait, le, la, la mairie est capable de changer les choses. Du côté nord-américain, j'ai eu la chance, il y a deux semaines environ, de participer au premier congrès qui a de une confédération municipaliste dans 50 villes américaines. J'ai eu la chance, en fait, cette activité avait lieu dans la ville de Détroit, une ville que vous connaissez sans doute, qui a beaucoup de films, de documentaires qui ont été faits. C'est une ville, en fait, qui a souffert du déclin euh, de l'industrie automobile, qui a fait banqueroute et qui est une ville, on pourrait dire, post-effondrement. Elle s'est effondrée littéralement. Mais l'effondrement, comme on en parle un peu dans le milieu écologiste, à quoi ça ressemble, allez voir la ville de Détroit, c'est une forme d'effondrement. Mais ce n'est pas la fin du monde. Il y a plusieurs initiatives et citoyennes, qui font en sorte qu'actuellement, il y a plus de 1500 jardins collectifs et communautaires. Il y a une série d'occupations, de réappropriations des espaces par des groupes d'habitants. Ce n'est pas rose non plus. Il y a des formes de surveillance, de concentration du pouvoir. Il y a un seul homme hyper riche qui contrôle presque 50 du centre-ville de Détroit qui installe des caméras de, sur de sécurité à différents endroits. Ce n'est pas une ville rose non plus. Mais c'est une expérience, un laboratoire d'initiative, d'expérimentation démocratique. Je donne en fait ces différents exemples pour vous, pour vous montrer que le municipalisme, cette philosophie qui dit qu'on doit essayer de changer les choses dans la ville, doit se concrétiser dans l'endroit où vous vivez. Vous devez partir d'expériences quotidiennes, comprendre quels sont les enjeux ici pour être capable d'aller plus loin, d'être capable de voir quelles sont les solutions concrètes, des initiatives, des expérimentations qu'on peut mettre en place. Et pourquoi la municipalité est, en quelque sorte, cette interface qui nous permet de repenser ces questions. C'est parce que plusieurs enjeux, en termes écologiques, en termes de justice sociale ou ainsi de suite, souvent on les pense à très grande échelle. On doit avoir des régulations étatiques, on doit avoir des investissements, euh, de l'étonation, on doit avoir différentes choses qui nous permettent de faire la transition. Mais quand on regarde, en faits où se passe la transition écologique et énergétique, il y a beaucoup plus de villes à l'heure actuelle dans le monde qui prennent le leadership pour essayer de changer les choses. Les questions de mo mobilité, de transport, de transition énergétique se posent entre autres au niveau urbain. Si on passe par exemple à la question alimentaire, donc la relocalisation des systèmes alimentaires, les différents AMAP, les systèmes de proximité, ça se pose à une échelle territoriale. Une toute petite nuance que je voulais amener, c'est que le municipalisme, on dit le municipal, le local, etc., mais ce n'est pas que là aussi. C'est aussi une vision qui doit régionaliser, créer des bio-régions, envisager comment on peut re recréer un nouveau rapport au territoire dans les milieux dans lesquels on vit. Et dans cette perspective, on doit envisager comment dans les collectivités territoriales, comment aussi dans les villages, non seulement dans les grands centres urbains, mais dans les centres... Euh, en fait, dans les centres... Euh, on, on, on va souvent poser le centre et la périphérie. on doit aller au-delà de cette division. Pensez comment dans les communautés rurales, dans les milieux périurbains, peuvent se faire des initiatives de transition. Euh, pourquoi je veux amener ici cette idée que le municipalisme est important, c'est qu'il y a plusieurs initiatives qu'on peut voir pour à l'heure actuelle, en termes de biens communs, en termes de réseaux d'entraide, de relocalisation de notre économie, l'économie so so, sociale et solidaire, qui est en train, en quelque sorte, d'expérimenter de d'autres façons de gérer les modes de production et de consommation, et même par les produits locaux complémentaires d'avoir des nouveaux systèmes d'échange entre nous. C'est quelque chose qu'on peut faire directement, même sans attendre après les pouvoirs publics. On n'a pas besoin d'attendre la mairie de faire ça à notre place. On doit la faire par nous-mêmes directement, parce que l'urgence écologique est là, parce qu'on doit faire des choses par nous-mêmes. Mais si on est capable, en plus d'avoir le contrôle sur les institutions municipales, si l'administration publique à l'échelle des municipalités est capable de faire une différence, on va pouvoir avoir un, bon effet de le, un effet de levier. On va être capable, en quelque sorte, de créer, au lieu d'avoir des privatisations, des partenariats publics privés, des partenariats publics communs pour que les communs puissent se multiplier à travers la ville. On peut penser du côté nord-américain, il y a tout un mouvement qui a cours à l'heure actuelle de ce qu'on nomme les « community land trust ». En France, je ne crois pas que ça existe tout à fait, des filles foncières communautaires, filles de sociale, qui sont en quelque sorte une forme de co du régime foncier, qui n'est pas basée sur la propriété publique ou étatique, ni non plus sur la propriété privée, mais par, en quelque sorte, la gestion collective du sol par des groupes d'habitants, dans une perspective non un lucrative et ce qui s'est passé du côté nord-américain, on parle un peu de la campagne de Bernie Sanders, qui a, été, euh, qui a ramené l'idée de socialisme dans le contexte nord-américain, ce qu'il a fait à l'époque, dans les années 1980, lorsqu'il était le maire de Burlington, il a créé des dizaines et des dizaines de communautés lentschosses pour limiter la spéculation immobilière. On doit envisager en fait comment la municipalité... Si l'entre en commun ou d'autres groupes de citoyens sont capables de prendre le pouvoir, qu'est-ce qu'on va être capable de faire sous forme de création de communs dans la ville? Est-ce qu'on va créer une charte des communs urbains comme la ville de Bologne, du côté italien, comme la ville de Naples entre autres? Est-ce qu'on va être capable aussi de remunicipaliser les choses? Et là, il y a des contraintes au niveau juridique, légal, euh, qui font en sorte que la remunicipalisation de l'eau, par exemple, ou de différents systèmes, est extrêmement complexe. Mais on doit envisager quelles sont les façons de se réapproprier nos conditions d'existence, nos institutions. Donc, c'est différentes choses que je voulais amener ici, comment on peut faire pour essayer de changer les choses. Autre dimension, je ne sais pas s'il me reste beaucoup de temps, euh, donc, euh, dans cette vision du municipalisme, c'est de revenir à une échelle locale de proximité, un mot que j'aime beaucoup, en fait, l'expression de Schumacher, qui est souvent les biopéfonds, C'est cette idée de revenir à des milieux de vie à échelle humaine. Mais on ne peut pas se replier uniquement sur nous ici. Ce n'est pas de s'enfermer et de recréer une forme d'égoïsme de, euh, de proximité où chaque ville est en compétition avec les autres. C'est de recréer des formes de solidarité intermunicipale, régionale, nationale et internationale. Et la vision internationaliste de ce mouvement, c'est au cœur, en fait, je crois, et là c'est peut-être une hypothèse que je fais, que la réelle internationale va se recréer à partir des villes et elle est en train de se construire à l'heure actuelle. Du point de vue par exemple, des différents, différents groupes euh, qui sont nés sous l'initiative de Barcelona en Comune, ce qu'on a appelé les sommets « Fearless Cities », donc les villes sans peur, les villes rebelles, les villes courageuses. Et là, il y avait des représentants de plus de 150 villes à travers le monde sur les cinq continents. Et dans ces initiatives, il y a des tentatives de non seulement créer différentes rencontres où on se parle, où on fait un peu de réseautage, où on se partage des expériences, mais de se créer des ressources communes, des liens de solidarité fort pour être capable de créer une forme d'internationalisme par le monde. Donc, il ne me reste plus beaucoup de temps. Dernière idée que je voulais amener, euh, qui est une question centrale qui doit être mise au cœur des stratégies de transformation sociale, c'est la question fameuse « réforme ou révolution ». Donc, c'est un vieux débat, peut-être un peu rouillé, mais la question des enjeux de la crise climatique à l'heure actuelle, pose la question qu'est-ce qu'on fait du système dans lequel on vit, par quelle étape, quelles sont les stratégies concrètes Je crois qu'il faut qu'on sorte de cette dichotémie entre la réforme d'un côté et la révolution de France et qu'on essaie d'envisager la pluralité des axes de l'autre. D'une part, il y a l'idée qu'on peut créer des formes d'alternatives concrètes, des zones d'autonomie, des, des biens communs, pour essayer de créer de la résilience, de la capacité de rebondir face à des chocs, à des crises, dans une échelle de proximité. Ça, on est capable de le faire directement par nous-mêmes, c'est un peu la stratégie de la salle. Mais d'autre part, aussi, il faut être capable de résister, il faut être capable d'avoir des mouvements pour le droit au logement, pour lutter contre les discriminations, être capable de changer les dynamiques dans la ville, donc des formes de résistance. Mais outre la résilience et la résistance, il nous faut aussi avoir des réformes radicales dans les institutions, que ce soit au niveau européen, au niveau national, mais aussi à l'échelle municipale ou à l'échelle métropolitaine aussi, pour être capable de changer les choses. Et peut-être essayer de préparer le terreau pour des ruptures, des transformations accélérées de l'histoire qui pourraient se produire. Peut-être de nous vivons, en fait, les, on est des personnes de différents groupes d'âge ici. Moi, j'espère qu'on va être capable de voir des reversements beaucoup plus forts dans les dizaines de prochaines années qui vont arriver. Et j'y crois parce que le système ne pourra plus tenir en place. Donc, c'est peut-être un peu le monde d'optimisme ici. Mais je crois qu'en entendant la révolution, peut-être qu'il va venir ou qui ne va pas venir, si on est capable de créer de la résidence dès maintenant, de se réapproprier nos villes, de faire la différence, de donner une place, une voix aux groupes de citoyens pour ont essaient de changer les choses dans leur ville, on va être capable de faire beaucoup de choses d'ici là et d'être capable de reprendre de la confiance en nous pour essayer de changer les choses. Donc je vais conclure ma présentation ici et je vais répondre à vos questions par la suite. Merci Alors, je voulais euh, vous parler d'écologie populaire, puisque ça tombe bien, c'est le thème de la soirée. Euh, et j'aimerais vous montrer, en fait, que euh, l'écologie, je pense, avant même que le mot n'existe, hein, l'écologie a d'abord, d'abord été populaire. Et l'écologie dont je parle, c'est pas une écologie euh, individuelle, hein, je parle vraiment d'une écologie collective, je ne parle pas d'une écologie des petits gestes ou de, de gestes imposés d'en haut, je parle d'une écologie qui vient d'en bas, et une écologie qui lutte pour plus d'autonomie. Pour faire cette démonstration, je vais vous raconter une histoire. Vous la connaissez peut-être, parce qu'elle a fait couler beaucoup d'encre, et puis elle ressemble à plein d'autres histoires qu'on a vues de par le monde et de par l'histoire. C'est l'histoire de l'Angleterre entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Et cette histoire, c'est l'histoire la, de l'attaque euh, des seigneurs, enfin par les seigneurs, du peuple, des paysans, des villageois. C'est le mouvement, on l'appelle le mouvement des enclosures. C'est un mot anglais. Le principe de ce mouvement-là a été de transformer des champs ouverts, des champs communaux, ce qu'on appellerait aujourd'hui des communs, et qui en fait étaient permettait euh, le développement de moyens de subsistance, permettait en fait à, à, aux plus pauvres euh, de pouvoir survivre en allant euh, faire paître des bêtes, en allant euh, cultiver euh, des légumes, ou alors par exemple quand c'était des forêts communales, en allant ramasser le bois mort pour pouvoir se chauffer en récupérant euh, euh, les châtaignes euh, ou euh, autres fruits qu'il y avait. Ces champs ouverts, partagés, collectifs, c'est commun. Dans le mouvement des enclosures, ils ont subi des clôturages. C'est les seigneurs qui ont décidé de privatiser ces terres, de les voler, de les voler aux plus pauvres, de les voler aux communautés villageoises, qui pourtant s'étaient battues pour les avoir, qui s'étaient battues pour avoir une propriété d'usage, pour avoir des droits coutumiers, et ils se les sont fait voler par les seigneurs. Ce qui est rigolo, c'est que dans l'histoire, le mouvement des enclosures a été vu comme quelque chose de très positif. Évidemment, c'est l'histoire économique qui dit ça. D'un point de vue économique, c'était très positif. Pourquoi Parce qu'une terre, quand elle est en proportion illimitée, elle n'a pas de valeur. Mais si on lui met des clôtures, et si on lui met un type de propriété, ah bah d'un coup, elle prend beaucoup de valeur, parce qu'elle devient rare. Et donc, à ce moment-là, les terres ont pris deux à trois fois... Euh, plus de valeur que euh, ce qu'elle n'avait comme valeur au départ. Donc, d'un point de vue économique, c'était super, et puis en plus, ça a permis de faire du pâturage, on a mis des moutons, moutons qui donnent de la laine, et donc on a créé tout un pan de, euh, tout un nouveau pan de l'économie, une économie textile, et donc on a trouvé ça super, et pourquoi est-ce que les paysans, ils se plaignaient, alors que, en fait, euh, ils avaient euh, un travail, maintenant, qu'ils pouvaient faire même de chez eux. Mais cette histoire raconté euh, du point de vue économique, fait complètement fi de euh, plein de luttes, plein de résistances de la part euh, de ces villageois et de ces villageoises, et notamment, j'en cite une en 1549, où il y a 16 000 personnes qui vont prendre la deuxième ville d'Angleterre, qui s'appelle Norwich, qui vont prendre la deuxième ville d'Angleterre pour lutter contre ce mouvement des enclosures et pour protester contre les bouleversements sociaux que venait apporter euh, que faisaient les, les, les seigneurs. Donc ils ont, ce que je disais, ils ont fait énormément de pression, d'intimidation, ils ont brûlé euh, des maisons pour pouvoir récupérer ces terres. Une des conséquences de ça, ça a été une, un, un mouvement euh, très prononcé vers des villes, concentration de population très pauvre dans les villes, mais ça tombait bien, parce que comme ça, ils pouvaient aller vendre leur force de travail dans une industrie textile qui était naissante. Il y a deux, deux, euh, deux leçons à tirer de cet épisode qui est en fait euh, donc, les prémices de la révolution industrielle et aussi la mise en place d'une économie de marché. Économie de marché où on va mettre une logique économique et une logique de profit au-dessus des relations sociales alors qu'avant l'économie et les relations sociales étaient complètement imbriquées. La première leçon c'est que le capitalisme a intérêt à détruire les moyens de subsistance des gens pour faire en sorte qu'ils aillent vendre ensuite leur, leur, leur force de travail et donc un intérêt à détruire ces communaux. Derrière, et donc à imposer finalement, à imposer une forme de domination d'êtres humains sur d'autres êtres humains pour qu'ils aillent euh, vraiment, qu'ils qu qu corroborent, enfin, qu'ils participent au système qui était mis en place. La deuxième leçon, c'est un tournant historique de conception de la terre. La terre, au de la terre avec ce mouvement des enclosures, devient une marchandise. Elle devient rare. Elle prend une valeur économique. Elle devient une marchandise et on va l'utiliser à des fins économiques. Elle devient un moyen en vue d'une autre fin qui est une fin économique qu'on a inventée. Donc c'est un double mouvement qu'on voit là, un double mouvement de domination domination sur des, envers des humains et une domination envers la nature. Et ces résistances, ces résistances contre ce mouvement des enclosures, contre cette destruction des communaux, contre cette destruction des moyens de subsistance, pour moi, c'est une lutte d'écologie populaire. Pour moi, ça, c'est l'écologisme. Et l'écologisme qu'on devrait qu revendiquer. Évidemment, cette domination... Elle ne s'est pas arrêtée là, cette histoire, on l'a connue de plein de, de plein de manières. On l'a connue aussi sur les femmes, la domination des hommes sur les femmes. Et euh, le mouvement des enclosures est très lié à ça, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se sont mobilisées contre le mouvement des enclosures, parce que beaucoup de femmes étaient dépendantes des communaux, de, des moyens, de ces moyens de subsistance. Euh, et beaucoup de femmes se sont mobilisées, et c'était très pratique. Vous avez le même moment qu'une euh, qu partie de la chasse aux sorcières, on a dit à ces femmes-là qu'elles étaient des sorcières, ça permettait de s'en débarrasser que les médecins hommes euh, puissent avoir euh, le, le monopole sur euh, la médecine. Et on a aussi, euh, de façon euh, euh, pas du tout subtile, euh, associé euh, les femmes et la nature en disant qu'il fallait les dominer de la même façon. On connaît aussi ces mouvements-là pas avec... Euh, C'est l'écofémie, je veux voir... Hein. Euh, il y a aussi le même mouvement enfin, de euh, l'Occident envers, euh, envers les pays dits du Sud, c'est le colonialisme, c'est exactement, exactement les mêmes procédés, et on parle d'ailleurs depuis pas si longtemps que ça, euh, d'écologisme décolonial. Du coup, ce que je voulais dire, c'est que, avant même qu'on utilise ce terme d'écologie, avant même qu'il ne soit sur toutes les lèvres, l'écologie était d'abord et avant tout populaire. Et quand on a pas commencé à parler d'écologie, quand l'écologie est devenue un mouvement bien plus important, c'est le moment où on voyait les limites de l'économie, les limites sur, euh, sur la planète. Mais on a parlé beaucoup d'écologie en des termes très très abstraits. On a, parlé, euh, on a parlé beaucoup de rapports, on a fait des cours, on a fait des chiffres etc. Et souvent, on faisait, on faisait beaucoup référence à l'échelle mondiale. Ce que je trouve intéressant avec l'écologie populaire, de répondre à la question initiale, c'est que l'écologie populaire, elle est très concrète. Elle est très matérialiste, en fait. Elle est très concrète si c'est la destruction, si c'est une lutte contre la destruction des moyens de subsistance des gens, des personnes dominées. Elle est très concrète, elle est très ancrée localement. Alors parfois c'est juste une lutte pour un bâtiment, mais un contre la destruction d'un bâtiment. Et c'est un bâtiment dans lequel il y aurait eu un café associatif, où il y aurait des gens qui ont, qui ont vécu là, qui ont développé des liens de sociabilité. C'est parfois une lutte pour un bout de terre, euh, mais un bout de terre qui a du sens pour les habitants, de, les, habitants de, de, les habitants de ce quartier. Et parfois un bout de terre qui nous nourrit aussi. Et ça, on pourrait croire qu'en fait ces luttes locales sont des luttes égoïstes, mais en réalité elles comportent une part d'universalisme du, en elles. Parce que si tout le monde prenait soin, de, si on prend tous soin des uns des autres et des lieux dans lesquels on vit, et bien on aurait une planète en une meilleure santé. Et localement, on a énormément d'exemples. Il euh, y a les Bernardières, il n'y a, a pas si longtemps que ça, qui est un quartier populaire, euh, où les gens ont été expulsés et relocalisés parfois euh, très, loin de, très loin de Nantes. Et ça c'était une lutte populaire, qui était aussi une lutte pour la préservation de, de son lieu de vie. Le Jardin des Ronces aussi, euh, localement, qui est une lutte contre la destruction de terres maraîchères et qui en même temps construit autre chose, construit un interstice, construit une zone d'autonomie en essayant de recréer des moyens de subsistance modernes. Alors il y en a plein d'autres exemples, hein. il y a l'Amazonie, la, on, on a parlé du Rojava aussi, ce que je trouve très intéressant dans les luttes aujourd'hui qui sont authentiquement d'écologie populaire. Il y a aussi aux états unis euh, dans, le cœur, euh, de, dans le cœur du capitalisme, euh, dans le Bronx, euh, Que dit le Bronx C'est euh, le, le quartier le plus populaire euh, de, euh, de l'état de New York, et la députée du Bronx qui s'appelle Alexandria Ocasio-Cortez, Qu'est-ce qu'elle dit C'est quoi son premier combat Son premier combat aujourd'hui, c'est celui de l'écologie. Parce qu'elle dit, à juste titre, que la pollution, elle tue les pauvres. Et elle tue d'abord les pauvres. Et dans son quartier, l'espérance de vie, en particulier des enfants, l'espérance de vie est bien plus faible que la population qui vit à Manhattan. Et donc l'écologie, c'est son premier combat, et cette écologie-là, elle est éminemment populaire. Le, donc, je pense que l'écologie populaire, c'est ce, ce mouvement-là de, de lutte contre la privatisation, contre la privatisation, la destruction des communs, euh, contre, la, contre la destruction euh, des, moyens, euh, modernes, des moyens de subsistance, et pour recréer autre chose, pour recréer des espaces d'autonomie. Des espaces bon, je n'ai pas cité tous les autres exemples, hein. je me suis assaillie d'exemples, mais il y, a, il y a quand même saint père en à côté de chez nous. Euh, où, on veut construire, euh, où on veut construire un surf-park euh, à 15 km de la mer euh, sur des terres maraîchères. À Nantes même, euh, au nom, euh, on nous parle dans nos bassines euh, toute la journée avec euh, la nature en ville, euh, et, on détruit, euh, et on détruit ce que la nature a mis 30 ans à développer de biodiversité, etc. En quelques jours, on l'a détruit dans la carrière misérée. J'ai déjà parlé de Doulon, c'est les dernières terres maraîchères, les dernières terres dans Nantes. Pareil, qu'on veut couler, qu'on veut, qu'ils doivent accueillir un programme, un programme immobilier, et dans lequel le jardin des Ronces lutte, lutte pour, mais ne fait pas que lutter, parce que l'écologie populaire, je pense que c'est à la fois une lutte et la création d'autres choses la création de... il y, y a un four, il y a un jardin partagé, on recrée des moyens de subsistance euh, modernes là où on est, et surtout on crée des zones d'autonomie dans lesquelles on va dé déployer d'autres types de relations sociales, fondées sur la coopération, on recrée du lien social aussi, tout simplement parce que c'est de, de ça dont on, euh, on meurt, peut-être qu'on en meurt d'ailleurs, <rire> de cette destruction de, des communautés et du lien social localement, euh, en réalité, ça nous, ça nous bloque dans euh, notre vie de tous les jours. Il y a, il y a quelques années que euh, l'espérance le, de vie euh, dans le Bronx était euh, encore une fois dans le Bronx était moins importante que au Bangladesh, euh, alors qu'ils ont plus ils ont plus, euh, plus d'argent parce que y a pas ces liens parce que les, les, les communautés dans le Bronx étaient détruites, il n'y avait pas ces liens communautaires plus ce lien social et du coup beaucoup moins de capacité à agir collectivement. Et à, euh, et à pouvoir se démerder, euh, sortir de la galère individuelle et collective. Et il y a. Il y a un autre domaine dans lequel je pense qu'on peut lutter contre euh, la privatisation, et certains le font euh, déjà évidemment, c'est celle des savoirs et des savoir-faire, notamment sur la ville. Knowledge is power, ils disent, et pourtant, le savoir, en réalité, est de plus en plus privatisé. Il est enfermé parfois dans des, dans des institutions, il est enfermé aussi dans des brevets, et il y a un vrai, un vrai enjeu à avoir accès au savoir. En particulier, le savoir public, le savoir qui, le savoir qui concerne notre ville, notre vie tous les jours. Parce que les compétences, on a délégué les compétences et les pouvoirs à des institutions publiques qui exercent des pouvoirs et des compétences pour nous, mais à force d'avoir fait ça, on perd la main, on a perdu la main sur ces institutions qui en plus s'éloignent de plus en plus de nous. Parce qu'il y a le phénomène de la métropolisation, et donc il y a une, une technocratie, une technostructure qui se monte et qui, prend beaucoup plus de pouvoir et qui annihile un petit peu le pouvoir politique qu'on peut avoir, nous, habitantes et habitants. Je ne jette pas la pierre aux agents euh, publics de cette technostructure, parce que parfois, elles et eux résistent en interne, mais se font aussi piéger par la machine, techno la machine technocratique depuis l'intérieur. Donc, il y a en vrai un enjeu à se réapproprier les savoirs euh, liés à la ville, liés à notre milieu de vie, à notre quotidien, pour comprendre et pour pouvoir agir collectivement et développer une vision politique et sortir surtout de l'impuissance dans laquelle on se sent aujourd'hui. Parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas main sur, euh, on n'a plus prise sur les enjeux, il y a un vrai enjeu à, à ce qu'on sorte collectivement de cette impuissance et je pense que c'est en développant une contre-expertise citoyenne comme ça a pu être fait sur l'ASAD et comme ça se fait encore un peu aujourd'hui partout, à développer euh, l'éducation populaire à faire une fabrique d'un savoir convivial qui vient du bas, qui, qui s'appuie sur nos expériences sensorielles, sur notre vécu et qui va vers une prise de pouvoir, une prise d'autonomie pour pouvoir agir davantage, Et là, on, là où on est. Mais on essaye de faire ça, c'est ce qu'on essaye de faire à notre en commun, essayer de développer des, des savoirs et des savoir-faire sur la ville pour développer, défendre des moyens de subsistance, c'est-à-dire avoir un toit, c'est-à-dire avoir accès à une nourriture de qualité, parce que c'est pas normal que ce soit les gens qui ont les plus gros revenus qui aient accès à une nourriture de qualité. Tout le monde devrait pouvoir l'avoir. C'est aussi euh, la maîtrise de, de retrouver la maîtrise de notre temps, notre temps qui euh, s'accélère toujours et qui est un temps en réalité économique. C'est pouvoir faire tout ça, de redévelopper euh, des moyens de subsistance et les défendre, euh, et finalement reprendre collectivement la main sur notre ville et sur nos vies. Merci. Je sais que le temps qui vous était donné était très court, mais l'idée là c'est qu'on passe aux questions et donc du coup vous pourrez très certainement euh, compléter. Alors, euh, on a deux micros dans la salle normalement, c'est bon. Alors l'idée c'est qu'on prenne 3-4 questions, une première salle de 3-4 questions. Une minute trente par question, vraiment je vous demande de respecter ça s'il vous plaît pour qu'il y ait plus de personnes euh, possibles qui puissent poser des questions et puis on laissera euh, nos intervenants et intervenantes répondre. Alors est-ce qu'il y a un premier ou une première volontaire Je vois pas les mains, plus haut s'il vous plaît. Euh, là ici, oui. Bonsoir. Éric Touzot, je ne suis pas un membre de je suis membre d'un autre courant politique. Pour moi, le bon courant politique est, est noble. Hein. Est quand des citoyens se réunissent pour ré réfléchir et définir un projet politique et voir un visage de se présenter à des élections, c'est un courant politique. Et on est plusieurs associations, syndicats et partis à se retrouver, comme disait Manon, lier justice sociale et justice climatique dans un collectif qui s'appelle justice sociale et climatique et qui fait qu'on est un certain nombre sans être gilets jaunes au départ, avoir manifesté tous les samedis euh, aux côtés des gilets jaunes parce que fin de mois et fin du monde, pour nous c'est lié. Et donc cette écologie populaire, évidemment, euh, elle est essentielle. Euh, alors, évidemment, moi je ne pose pas du tout réforme et révolution hein. Je suis de ceux qui pensent que ce système capitaliste, il va falloir euh, le dépasser. Euh, mais dès à présent, on fait ce qu'on peut pour améliorer les choses et pour préparer euh, le post-capitalisme. Alors moi, il y, y a deux aspects, deux questions qui me semblent importantes et qui ne sont pas si simples que cela. La question des transports publics. Nous, par exemple, on s'est prononcé pour la gratuité des transports publics. Pas pour, simplement pour des questions sociales, ça joue, mais aussi pour des questions écologiques. Si on veut véritablement qu'il y ait une rupture et que des gens abandonnent leur voiture, eh bien on pense que le transport en commun euh, public gratuit est important. D'autres courants politiques de gauche, je pense à l Europe Écologie par exemple sur nom, hésitent là-dessus. Parce qu'eux nous disent, ou certains d'entre eux nous disent, mais euh, il y a des gens qui font du vélo, ou qui font de la marche à pied, eux, et, eh bien ils, ils prendront le transport en commun et donc il y aura moins le de déplacement de vie. Donc là une contradiction à un débat. Deuxième question, c'est la question du logement. La question du logement est essentielle. Bien sûr, moi je suis de ceux qui pensent qu'il faudrait mieux aménager, voire ménager, le pays, qu'on développe la creuse, qu'on développe là, etc. Mais on est à Nantes. Moi je suis de ceux qui pensent qu'on manque de logements. Tout le monde ne pense pas la même chose. Il y en a qui pensent qu'il faut arrêter de construire. Et moi je pense qu'il faut continuer parce qu'il manque de logements. Et que si on ne construit pas le logement, encore, on va continuer à augmenter au niveau du prix. Il faut d'abord débattre de cela, ensuite, on doit débattre, bien sûr, de quel logement, la question de la propriété foncière, etc. Mais Et ces questions-là, bien sûr, ces questions-là sont essentielles quand on parle d'écologie populaire. Merci. Merci beaucoup. Alors, on va prendre une deuxième question. Alors, au fond, en orange, le monsieur Ah, d'accord. Alors, juste après, là. Oui, euh, bonsoir. En fait, je me permets de, de parler d'une actualité c'est la ville de Rouen. En fait, vous avez dit tout à l'heure, il est important de développer la solidarité et non plus la concurrence entre les villes. J'ai moi-même travaillé dans le développement économique et c'est vrai. On faisait tout pour capter les projets entre villes voisines et j'ai trouvé ça à un moment donné un peu ridicule. Rouen, en fait, c'est l'actualité. Moi, pourquoi j'en parle ce soir C'est peut-être parce que je suis née là-bas. Mais bon, je ne suis pas restée longtemps là-bas, je suis plutôt bretonne, etc. En fait, dès, dès qu'il y a eu ça, dès le, le, le lendemain de l'incendie, je me suis dit « c'est pas possible en fait ». Je pense aux mamans qui se réveillent et qui euh, voient cette pollution noire, moi qui suis hyper sensible, je détecte les odeurs de gaz, toujours, et bien, mais j'aurais été mais, oh, horrifiée de, de, de cette journée traumatisante. Et je me suis dit « mais mince mince, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut faire une solidarité, il faut, faut faire un crowdfunding, l'État ne bouge pas ». Moi j'ai été catastrophée de voir hein, les, les manques de réaction. Et du coup, je me suis dit, si aux villes, en fait, peut-être, de faire quelque chose, parce que nous, ça peut nous arriver. Et, euh, et là, moi, je, je, suis, je suis sur le groupe, euh, euh, comment on s'appelle l'entreprise déjà, le, le, le, le Brisol. Sur Facebook, on est 26 000. Je suis ce qui se passe. Je vois, en fait, la, la panique des gens, des familles. Et ils ont dit, on est abandonné, dès, dès les premiers jours. Donc, voilà, pour ce que je veux dire simplement, c'est qu'en fait, l'état est défaillant, j'ose le dire. C'est aux villes, en fait, de, de, de recréer du lien entre nous, parce que ce qui se passe à Rouen peut nous arriver. Et euh, moi, je vois leur, leur panique, leur, euh, ils se sentent abandonnés. Enfin, Comment c'est possible Un site euh, Céveso, ça veut dire des procédures à respecter pour qu'il n'y ait pas d'incendie. Normalement, c'est ça. C'est mettre en place des choses pour éviter une catastrophe. Parce que ce qu'il y a dedans, c'est extrêmement polluant. Et là, il y a un incendie dans un site de Céveso. Et c'est la catastrophe dans l'organisation globale de la ville, de l'État. Des... Voilà. Donc, moi, je, je souhaite dire, profitons-en pour euh, recréer du lien entre villes. Soyons solidaires entre les villes. Faisons un pot commun. Il y a eu Notre-Dame. Il y a eu 800 millions d'un coup qui sont sortis du, du chapeau comme ça. Ici, il faut, il faut se mobiliser. Voilà. Merci. Merci 5 euros, je sais pas. Merci. Merci. Euh, on va prendre encore deux questions, on essaye vraiment de rester en 1 minute 30 s'il vous plaît. Oui, euh, bonsoir à tous. Alors, euh, je, euh, je viens de La Chapelle-sur-Erdre, euh, donc euh, un banlieue des Arts. Hein. Bon, bon, je salue l'initiative euh, du maire euh, Fabrice Roussel qui a pris un arrêté anti-pesticides euh, un petit peu plus costaud. Euh, c'est préconisé par le gouvernement. Bon, alors, ma question s'adresse surtout à Jonathan, notre ami euh, québécois, là, euh, sur la, ré, euh, la réappropriation, la municipalisation de, euh, du, du, du pouvoir dans les, dans les communes, enfin, dans, dans, dans toutes les, les villes. Alors, euh, bon, si j'ai bien compris enfin, la, le... Projet, enfin le, le sens de cette, cette action, c'est redonner la parole, euh, en quelque sorte, court-circuiter les, les pouvoirs politiques, les partis, euh, et redonner le pouvoir aux citoyens, aux associations diverses, qu'elles soient culturelles, sportives, euh, voilà. Euh, alors, ma question, ça porte sur des. Il y aura fatalement des, des conflits avant l'incident, sans même que les, les pouvoirs publics soient au courant c'est quand même une usine qui est classée avec euh, des, euh, un certain nombre euh, de produits euh, dangereux. Et d'ailleurs, le sentiment d'abandon que vous avez décrit, je crois que c'est vraiment le sentiment qui a prédominé, parce que vraiment, on s'est moqué des gens, on s'est moqué des gens euh, de Rouen, en leur donnant pas toutes les informations sur le nombre de produits, sur l'évaluation, etc. Et donc, je pense qu'il faut revoir euh, la, la norme CVSO. Et rapidement, sur les arrêtés anti-pesticides, euh, moi je ne sais plus qui disait euh, qui avait parlé des arrêtés anti Pardon, voilà monsieur en orange euh, sur les arrêtés euh, anti euh, voilà le type d'exemple qu'on peut faire concrètement dans cette optique de désobéir et il est quand même incroyable que des maires qui ont fait des arrêtés anti soient même poursuivis en justice, quand dans le même ce débat à l'Assemblée nationale, la question de euh, la, la, la, combien de mètres euh, on sépare euh, des, des champs agricoles où il y a des pesticides et des maisons. Mais attendez, là, c'est les sols que vous polluez, c'est sur des centaines de mètres. Et oui, j'espère qu'un maire citoyen, et qu'il y en aura encore plus en 2020 prendront en masse des arrêtés anti-pesticides, comme un certain nombre de maires, surtout en Belgique, c'était intéressant, pendant tous les débats sur les accords de libre-échange avec le Canada, avec pardon, les états unis c'était déclaré zone hors TAFTA, hors accord de libre-échange avec les états unis bah peut-être qu'un certain nombre de maires en 2020 se déclareront zone hors Mercosur, donc tous les produits qui viennent du Mercosur, ça ne rentre pas chez nous, c'est comme ça aussi qu'on se ré réapproprie la ville et réapproprie l'écologie populaire en fait. Euh, alors il y a plusieurs sujets qui ont été abordés qui font effectivement l'objet d'enquêtes au sein de, de notre commun et qui seront débattus demain, notamment la question des transports en commun donc je vous invite à venir participer. Euh, la question du logement aussi, et la question de la métropolisation, en l'occurrence, c'est une question sur laquelle on réfléchit également. Et demain, il y a euh, une table ronde qui est organisée, avec euh, Nicolas Rimbaud qui est chercheur à l'université de Nantes, mais après des personnes qui sont membres, euh, de, enfin qui viennent d'autres villes. Euh, donc je crois qu'il y a quelqu'un de Bougnay qui vient de Rezé et et la chapelle, puisque c'est Icatel, euh, euh, voilà. et qui pourront parler de, de, cette, de la métropolisation, euh, puisque de toute façon, on peut pas, euh, le point de vue nantais n'est pas suffisant pour euh, discuter de la métropolisation, et c'est intéressant de le faire avec les villes aux alentours, et en particulier euh, des élus euh, qui euh, sont euh, de, issus de listes citoyennes euh, dans les villes alentours. Sur la question du logement, je ne pense pas qu'il y ait euh, d'un côté, soit on arrête de construire du logement, soit on continue de construire des logement. Je ne pense pas que ce soit vraiment ça la question. Avant, à mon avis, il y a une autre question en amont, avant, parce que de toute façon, il faut bien loger les gens, d'accord Mais il y a une autre question en, avant, en amont, euh, qui a été d'ailleurs dit par euh, Madame juste euh, après, c'est la question de l'attractivité. Et on parle, quand on parle d'attractivité, on euh, ne parle pas de euh, « Nantes a des beaux yeux et du coup tout le monde veut venir vivre à Nantes ». On parle de l'attractivité économique, on parle du développement économique où il y a des services au sein de notre métropole qui effectivement font en sorte d'attirer des entreprises, euh, des entreprises à haute valeur ajoutée qui bataillent avec les différentes villes de, de France et c'est une guerre. C'est une, une guerre et en fait, c'est employé même dans les discours politiques euh, avec ce vocabulaire, euh, ce vocabulaire guerrier c'est une guerre et elle est faite pour attirer les entreprises et après on a des déplacements de gens de main d'œuvre notamment une main d'œuvre souvent très qualifiée qui vient s'installer qui vient s'installer à Nantes. C'est quoi les conséquences sur notre c'est quoi les conséquences sur notre quotidien Sur notre quotidien, c'est que les prix du logement augmentent. En particulier les prix à la vente. Je connais même plus les chiffres. Mais ils sont allurissants sur les dernières années, sur les 10, si on regarde sur 10 ou 20 ans, c'est absolument considérable l'augmentation des prix du logement. Et les prix du loyer, on le vit au quotidien, en particulier depuis deux ans, ils ne cessent, cessent d'augmenter quand, quand on change de bail. Donc, d'abord, la question c'est quelle est la politique globale, générale, que la ville de Nantes et du coup la métropole de Nantes entend mener. Parce que si on veut continuer cette attractivité, nécessairement, on a des milliers de personnes qui arrivent chaque année. Des milliers de personnes qu'il faut effectivement loger, puisque ce n'est pas juste euh, les gens qui font des enfants, euh, c'est pas juste... Euh, euh, la croissance démographique, elle ne vient pas de là. En partie, mais enfin, ce n'est quand même pas l'essentiel du tout. Hein. L'essentiel, c'est les gens qui viennent, qui viennent vivre à Nantes. Euh, et donc je pense que le problème majeur du logement, c'est celui-ci. Et après, c'est effectivement comment est-ce qu'on peut faire en sorte de, -communaliser, euh, enfin de communaliser des logements, pas d'en de, faire euh, qu'ils soient possédés par la municipalité, mais d'en faire des communs pour lutter contre la spéculation immobilière. Il y a effectivement donc, cette piste des community land qu'on est en train d'essayer d'explorer dans l'enquête euh, sur le logement et les coopératives immobilières aussi où on essaye de décorréler aussi le prix du foncier et le prix du bâti. Et quand vous devenez quand vous prenez une part dans la coopérative immobilière qui vous donne le droit d'habiter dans la coopérative, et quand vous ressortez, vous ne ressortez pas avec beaucoup plus d'argent. Vous ressortez avec plus ou moins inflation. Et ça, ça permet, ça permet d'éviter la spéculation immobilière. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que ça permet de faire du logement social sous la forme d'un commun. Et dans un contexte où le logement social est attaqué de toutes parts, parce que la loi, elle en fait, attaque, euh, attaque considérablement le logement, où les bailleurs sociaux vont être obligés de se regrouper, où il y a un certain nombre de services qui ne vont plus être financés, où du coup ils vont devoir se défaire d'une partie de leur patrimoine, le logement social est en train de se privatiser. Et bien pour résister aux vagues de privatisation du logement social, il faut trouver des parades, et la meilleure parade, c'est les communs. Parce que les communs, c'est pas l'État ou c'est pas une entreprise. Les communs, c'est les gens. Merci. Merci à Alors... vous, Fabio. Merci également. On va écouter, si on termine les questions vers 22h15, 22h20, on va prendre. Deuxième salle de questions sur le même principe, il y a des micros dans la salle. Le, Levez bien haut les mains, parce on ne voit pas. Il y a madame ici, madame ici, il y avait monsieur, on va faire Ma madame, et il y plein. Hein. Madame, monsieur, madame, et, euh, et le dernier, j'ai vu le plus rapide, c'était là. C'était madame ici. Pour ceux qui quittent la salle, n'hésitez pas à passer par le bar, il euh, y a de la bonne bière, du bon vin. Voilà. Alors, on va vraiment essayer de encore plus respecter. Alors, la minute 30, c'est pour Merci d'avoir le micro. Je regrette de l'avoir parce que je suis une femme et je précise que le contenu de ma question n'est pas genre. Première chose, je voudrais revenir sur ce qui a été dit sur euh, à propos de l'exemple Rouen. Je ne voudrais pas qu'on confonde solidarité et responsabilité. Je ne vois pas pourquoi il faudrait qu'on culpabilise parce qu'une boîte n'a pas, pas pris les dispositions de sécurité qui s'imposaient. Le propriétaire de l'Ubrisol est une des premières fortunes mondiales. Donc pourquoi il faudrait qu'on cotise pour une fortune mondiale Il y a des limites. Euh, responsabilité aussi de la part des élus. Je suis désolée, mais je me souviens que c'est un, un, un point Céveso, mais le préfet était au courant de l'agrandissement il y a un projet d'un éco-quartier juste au pied du Brisol, énorme, qui a été donc monté avec des gens intelligents qui savaient très bien qu'il y avait du Brisol à côté. J'arrête sur et Il n'y a pas seulement du Brisol. J'arrête sur vous. Ma question. Euh, quand vous parlez de privatisation et de reprise en main des, des services publics, je suis complètement d'accord avec vous. Je suis de la génération où s'est battu pour la reprise en main du service de l'eau force est de constater qu'on a beaucoup repris, enfin, qu'on a pas mal repris la distribution de l'eau, qu'on a très peu repris le traitement de l'eau. Sur le plan écologique, ça me gêne. Et on est en train de mettre en place exactement la même chose pour le chauffage sur Nantes. On a un système de chauffage urbain, qui me paraît assez écologique. Où on récupère le, le, la chaleur de combustion des ordures ménagères, et on a mis des chaufferies à bois. Il se trouve que les, les contrats d'entretien et de maintenance sont tous concédés à oui. des boîtes privées. Oui. Et bien, c'est ça. Comment on lutte contre cette privatisation cachée Merci. Oui, bonjour. Euh, ça va être... Ouais, moi la question que je me pose, c'est celle la de la paralysie juridique quand on est dans, une, enfin, dans un lotissement. Ouais. Euh, Est-ce qu'il existe des exemples euh, dans le municipalisme de, de réforme de, du statut de la propriété euh, au nom d'intérêt général, comme on, on a pu dans le passé euh, faire des nationalisations, c'est-à-dire on peut dire, bon ben bah, voilà, euh, le mur qui sépare euh, le quartier. Euh, classe moyenne du quartier populaire qui est là parce que c'est un vieux mur d'une ancienne <rire> d'une ancienne grande surface qui est resté là et qui n'a pas été mis dans le bon côté du cadastre pour être euh, démoli. est-ce qu'on peut le faire sauter au nom de l'intérêt général comme il y a les arrêtés euh, justement sur les contre les pesticides mais euh, ce pouvoir juridique euh, les communaux comment ils s'installent juridiquement dans, dans l'existant et face aux autres institutions. Voilà. Enfin, la question de la propriété et de, de, de, de la sécularisation juridique de ces nouvelles formes d'activité euh, civique. Enfin, voilà. Je n'ai pas les notions claires, clair. Mais, euh, enfin, moi, j'ai un constat de paralysie, en fait. Merci en fait, si au quotidien, si vous voulez. Merci pour, pour votre question et pour avoir respecté euh, le temps. Alors, est-ce qu'on a une autre question oui. Allez-y. Euh, donc, pour illustrer la notion d'enclosure, là justement, hein, il y a euh, à Doulon, vous aviez déjà cité l'exemple euh, du jardin des ronces, il y a un kilomètre de là, plus vers le centre-ville, il y a un projet d'habitat participatif sur les deux dernières terres maraîchères de cet endroit, de Gautier-Chaînay, euh, sur lequel je me suis positionnée. Il y a 3 mètres carrés et la mairie en demande 1 million pour le foncier. Et en fait, je me disais plutôt que de privatiser cette partie-là, pourquoi ne pardonner euh, cette terre en fait, aux habitants du quartier Justement, à refaire un commun. Sauf qu'en fait, dans l'équilibre de la mairie, ben voilà, c'est pas envisageable. Donc voilà un exemple concret de euh, ce y a même quelque chose de possible là-dessus. Euh, sachant que ce n'est pas mon intérêt, parce que voilà, mon intérêt c'est plutôt de me loger, mais ça me paraît très logique ça profite à tout le monde autour. Merci beaucoup. Vous oui, bonjour. Une question concrète de stratégie pour les enjeux euh, de l'année prochaine, euh, puisqu'il y a eu une sorte de trahison euh, des politiques actuelles, hein, ça a été illustré à différents moments. Qu'est-ce que concrètement, est-ce qu'on peut faire aujourd'hui avec les, dans les enjeux municipaux à venir, avec les politiques actuelles, ou, ou euh, partie écologique ou non d'ailleurs, parce qu'on parle d'écologie populaire, ou est-ce qu'il faut faire sans pour reprendre les communs et faire euh, révolutionner les, les méthodes. Et un dernier point, suggestion d'un mot qui peut euh, euh, non pas poser le local au global, mais euh, on parle de global. Ça traduit en fait une action une transition du global aujourd'hui vers le local. Donc global. Merci. Merci beaucoup. On va prendre encore deux questions. Bon, bonsoir. Il euh, y a un mot qui est revenu souvent dans vos propos dans la première série de réponses qui était euh, désobéissance civile ou désobéissance résistance, enfin on sentait qu'il y avait euh, quelque chose entre vous là, qui, qui passait bien au point de vue idée qui était celle-là. Question. Euh, Qu'est-ce qui reste aux citoyens comme levier de désobéissance Deux exemples. Euh, le consentement à l'impôt actuellement est devenu complètement vide de sens parce que on a des retraits automatiques sur les impôts. Deuxième exemple, le citoyen est de plus en plus immergé dans un environnement où il doit faire non seulement payer le service, mais faire le boulot. Moi je suis retraité, je ne suis pas spécialement habile en matière informatique. Le, le nombre de démarches qu'on doit faire quotidiennement, au jour le jour, qui vous pourrit la vie, j'insiste bien, qui vous pourrit la vie au quotidien, c'est autant de moyens et d'énergie en moins qu'on peut mettre dans ce genre d'investissement. Donc la question est, très concrètement, quels sont les leviers de désobéissance civile qui nous restent Merci. Merci pour votre question. Merci. Bonsoir. Euh, Manon, tu as pas mal parlé d'argent dans, dans ton intervention. Tu es ici, pardon. Euh, tu as parlé de, de protéger le portefeuille euh, des gens, tu as parlé de, de Green New Deal, de, de l'argent comme nerf de la guerre. Est-ce que tu penses que le mieux ne serait pas de ne pas avoir de portefeuille et quel rapport on pourrait avoir, quel nouveau rapport on pourrait avoir à l'argent euh, Et notamment Nathan, tu as parlé de, de monnaie locale et, euh, et quel nouveau rapport à l'argent, notamment au, au ton contre-don, aux espaces de gratuité, à l'économie de réciprocité. Est-ce que parler de Green New Deal, c'est pas une fuite en avant est-ce qu'on euh, peut régler les problèmes auxquels on fait face avec euh, ceux qui les ont engendrés Merci, merci beaucoup pour vos questions. On va mettre les informations dans le temps. Je pas s'il y a un de deux d'entendre qui peut rentrer. Je Parfait. Donc, beaucoup de choses ont été évoquées. Je commencerai par l'idée de la remunicipalisation pour revenir sur ça. Euh, J'ai lu un document, ça fait deux, trois, ah, ça fait deux ans, qui s'appelle Reclaiming Public Services, qui se trouve en ligne, je ne sais plus par quel auteur, un document de 120 pages qui décrit environ 835 expériences de remunicipalisation à travers le monde qui touchent l'eau, mais quand on parle de l'eau, est-ce que c'est le traitement de l'eau, la distribution, et ainsi de suite La remunicipalisation, ça peut toucher à tout. Il y a la question de l'énergie, la question de l'Internet aussi, les infrastructures numériques, et à l'heure de la ville intelligente, on assiste actuellement avec les Smart Cities à une privatisation des infrastructures numériques. Donc il y a toute une question, qu'est-ce qu'on ferait de la souveraineté technologique à l'échelle municipale entre autres, et il y a des choses qui ont été décrites sur ça. Donc il y a toute la question de la municipalisation, on pourrait dire c'est un peu l'équivalent de la nationalisation, mais à plus petite échelle, et qui peut du même coup aussi être plus facilement de façon démocratique ou même fait en même temps sous forme de, de communalisation. Donc c'est pas juste de passer du privé vers le public à l'échelle municipale. On peut envisager par exemple certaines euh, coopératives énergétiques, sous forme de SIC par exemple, qui seraient à la fois peut-être un, un pied euh, dans la municipalité, mais un autre qui est géré par une coopérative ou quelque chose comme ça aussi. Donc ça c'est beaucoup de choses qui existent et c'est une voie à explorer. Au niveau juridique, qui est du droit des communs, c'est quelque chose qui est complexe. Il y a une grosse brique qui existe auprès du universitaire de France qui s'appelle le dictionnaire des communs, qui est disponible, et dans ça, il y a vraiment toute une série d'articles. Moi, je ne suis pas expert du droit, je ne suis pas juriste ni avocat, mais il y a toute une forme de bricolage juridique qu'on peut mettre et qu'on doit mettre en place pour créer ce form ces formes originales d'institution. Euh, en France, je ne connais pas le système français tout à fait, aux États-Unis, on essaie de bricoler des choses. Et je sais que du côté de Montréal, par exemple, on a une grande Community Land Trust qui, au niveau juridique, se fait sous forme de syndicats de copropriété dans lesquels il y a environ 30 coopératives, logements sociaux, sociétés communautaires qui sont interreliées entre elles dans un bloc qui protège le foncier contre la spéculation immobilière à perpétuité. Donc, ce genre de choses-là, c'est un bricolage qui n'existait pas avant. Les gens ont dit « bon, on va créer une structure juridique, ça va être comme ça ». Il faut envisager des formes originales. L'idée des biens communs, c'est le mouvement du droit d'usage. Et on doit envisager comment la propriété municipale, parfois ça peut être quelque chose qui appartient à un autre niveau de gouvernement, mais qu'un droit de préemption de la municipalité aussi. Donc, envisager toutes ces questions-là juridiques, il faut une petite équipe peut-être qui existe en commun ou ailleurs pour envisager ça, parce qu'il y a beaucoup de travail à faire. Euh, Peut-être euh, pour terminer sur la question de la désobéissance, faire sans, faire avec aussi pour faire un lien ou avec la question de l'argent, se débarrasser de l'argent, faire autrement. Moi, je suis pour vraiment l'économie du don, contre-don, espace de réciprocité, zone de gratuité, mais avec l'argent disponible dans les loyers publics, ou soit qui est investi dans des énergies sales ou avec l'argent disponible, est-ce qu'on la met de côté pour des urgences des crises à venir? Est-ce qu'on la donne ou est-ce qu'elle est appropriée par des gens riches? Ou est-ce qu'on se sert de cet argent dont les municipalités disposent, qui n'est pas toujours énorme comparativement à d'autres échelles de gouvernement? Qu'est-ce qu'on en fait? Et, d'après moi, il y a toute une réflexion à avoir. C'est quoi les priorités, les urgences, en fonction vraiment du projet qui est co-construit par les groupes de citoyens? Et il y a une question qu'on ne peut pas faire sans, si on prend le pouvoir dans la ville, qu'est-ce qu'on fait du budget? On a, par exemple, des budgets participatifs. Souvent, c'est des petites enveloppes du budget d'investissement. Mais est-ce qu'on envisage, par exemple, que peut-être il y aurait 30 du budget de fonctionnement de la Ville qui pourrait co-géré par les groupes d'habitants? 50 voire 100 Là, j'imagine, je lance les budgets participatifs à l'heure actuelle. Moi, je fais des recherches sur ça, c'est bien, mais c'est des réformettes. Il faut envisager comment on pourrait rendre le budget radicalement démocratique de la Ville et voir quelles sont nos priorités à nous par différents processus de démocratie participative et directe. Euh, sur la désobéissance, quels sont les leviers à notre disposition en tant qu'individu, en tant que citoyen? Euh, bon, la question de ne pas payer l'impôt, ça devient compliqué. Il euh, y a des fois, peut-être, la grève des loyers. Euh, donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut se synchroniser. On ne peut pas faire ça seul, évidemment. Ne plus pas son loyer. Envisager la désobéissance civile, bloc euh, bloc enfin, on voit actuellement la question du blocage de routes, d'espaces publics, d'infrastructures, il y a des risques qui sont associés à ça, mais je pense qu'on a une époque où la question de la désobéissance civile non-violente va devenir de plus en plus forte. Donc, il faut envisager quels sont les outils concrets. Il n'y a pas qu'une seule forme, il n'y a pas d'absolu. Les gens qui sont pour des formes plus musclées, interventionnistes, d'autres plus pacifiques, on va avoir des questions extrêmement concrètes, pratiques, qu'est-ce qui est mieux pour le mouvement, qu'est-ce qu'on peut faire, mais actuellement, il y a la désobéissance qui rentre, d'après moi, dans la diversité des, des modes d'action des modes qui peuvent être utilisés pour essayer de changer les choses. Mais ce n'est pas les seuls. Il ne suffit pas de dé désobéir il faut inventer, il faut faire, il faut expérimenter des nouvelles façons de faire les choses ensemble créer des groupes d'entraide pour être capable de répondre à nos besoins directement. Et si la municipalité est de notre côté, elle est capable de libérer ses énergies libérer des espaces réquisitionner par exemple dans les tours qui sont en train d'être construites ici et ailleurs dans ma ville à Montréal, les tours vides utilisées pour. Euh, des investissements des bureaux privés, comment on pourrait par exemple introduire une loi, un règlement municipal pour réquisitionner ces espaces pour des habitants sans logement pour des groupes associatifs, pour des formes d'entreprises à but non lucratif comment est-ce qu'on peut se réapproprier des espaces et je pense que le bras municipal lorsqu'il est contrôlé par les citoyens serait un puissant levier de transformation de la société, de réappropriation du pouvoir d'agir sur nos milieux donc c'est ça, oui c'est comme ça que je répondais à plusieurs choses comme dit Merci, je vais continuer directement sur la question de la désobéissance parce que pour le coup c'est un peu d'où je viens dans le secteur associatif et c'est assez intéressant parce que pour vous raconter un peu dans le secteur associatif le milieu des ONG, la question de désobéissance faisait pas consensus il y a à peine quelques années. Et c'est assez intéressant de voir comment euh, euh, nos associations sont petit à petit euh, venues à ça. Euh, moi, l'ONG pour laquelle je travaillais, Oxfam, c'était pas dans sa culture initiale et ça l'est de plus en plus. Et je crois que c'est aussi poussé par une jeune génération euh, qui... Euh, je sais plus quel est le slogan exact de Extinction Rebellion, mais c'est en gros, euh, quand on a plus le temps d'agir... Euh, euh, c'est l'espoir. Il... Ouais, c'est bon, Je sais plus ex exactement, je vais dire une bêtise. Mais c'est vraiment cette notion de, de toute façon... Euh, en gros, on n'a plus rien à perdre et il faut agir. Et la désobéissance civile, pour moi, euh, elle, elle peut prendre plein de formes différentes, mais c'est un outil d'interpellation qui fonctionne bien. Euh, on le voit là dans tout le mouvement euh, climat, donc je parlais d'extinction rebellion, euh, les, les médias semblent découvrir qu'il y a un mouvement de la jeunesse mobilisé, semblent découvrir la désobéissance civile qui n'est absolument pas nouvelle dans l'histoire associative, dans l'histoire des mouvements sociaux mais qui prend une nouvelle forme massive et qui est très intéressante de ce point de vue-là, et en particulier, je dirais, chez les jeunes, mais qui est aussi portée par plein d'associations, des gens de tous âges qui se mobilisent. Là, à Paris, Extinction Rebellion, je ne sais pas comment c'était à Nantes, mais à Paris, ils étaient ultra mobilisés, et ça fait beaucoup, beaucoup parler, on a vu aussi leur occupation des centres commerciaux et du centre commercial le week-end dernier et je pense que c'est une forme de mobilisation euh, euh, assez intéressante de ce point de vue-là. Un petit mot euh, parce que je crois que c'était la même personne qui parlait de la fracture numérique et du fait que, bah, en fait, il y a plein de démarches qu'on peut pas faire, et euh, parce que maintenant tout se fait en ligne, et je suis vraiment d'accord avec vous, c'est un sujet dont on parle assez peu, parce qu'il y a une vraie fracture numérique aujourd'hui en France, il y a encore beaucoup de personnes, contrairement à ce qu'on pense, qui n'ont pas accès facilement ou qu'ils ne savent pas forcément se servir ou qui n'ont pas les moyens d'accéder facilement à Internet et le fait que euh, les services publics soient de plus en plus euh, euh, disponibles uniquement de manière dématérialisée, en fait, ça implique une fracture sociale et c'est le défenseur des droits qui l'a dit en France. J'ai trouvé ça assez intéressant, c'est le défenseur des droits, pointer les inégalités que ça euh, engendrait. Ensuite, sur la question sur euh, euh, le rapport à l'argent globalement, moi, je pense que ce n'est pas du tout incompatible d'avoir, au niveau local, des formes alternatives de monnaie euh, et des formes alternatives de dons, contre-dons, etc. Mais que, de toute façon, pour euh, faire la transition écologique, il faut des infrastructures. Donc, d'une manière ou d'une autre, il faut euh, nos transports publics, par exemple, dont on parlait. Il y a plein de zones en France, partout, où les transports publics ne vont pas ou n'y vont pas encore, ou vont pas dans de bonnes conditions. Pareil pour les énergies renouvelables, il faut ce minimum d'infrastructures-là qui nécessitent cet argent. Mais la question, c'est à qui on prend cet argent et comment il arrive Et c'est ça, moi, ce que j'entends dans ma compréhension du « Green New Deal ». Mais je pense qu'il ne faut pas s'attacher sur le mot qui a un grand danger d'être dévoyé. c'est peut-être ça que tu pointais aussi dans ta question, parce qu'il y a un site qui ne trompe pas, c'est que la Commission européenne a fait un commissariat au « Green Deal ». Alors, il n'y a pas de new » dedans, alors pour moi, ça fait toute la différence mais il y a un enjeu en effet là-dessus, et ce qui compte c'est vraiment euh, ce qu'on y, euh, qu y met derrière, et que je crois, et c'est quelque chose dont on n'a pas parlé euh, aujourd'hui, mais je crois qu'on ne peut pas parler d'écologie sans parler de décroissance, ça c'est ma conviction euh, personnelle, c'est ma conviction aussi issue euh, de mon histoire associative, mais c'est, et on ne va pas se le cacher, quelque chose qui fait divergence aujourd'hui à gauche. Euh, J'ai encore insisté à plusieurs conférences il euh, n'y a pas longtemps, notamment avec euh, des élus socialistes, et eux, pour moi, ils sont encore dans le XXe siècle, de ce point de vue-là. Et je crois qu'on ne pourra pas faire la transition écologique si notre ambition politique et économique est de produire toujours davantage quand la planète, en réalité, arrive, <applaudissements> arrive à, à se Et un dernier élément de réponse, euh, est-ce qu'il faut faire avec ou sont les partis, quelle est leur place moi je pense que, à la fin, nous sommes toutes et tous ici euh, des citoyens, je vous dis ça parce que j'ai découvert euh, la vie politique il y a mois, euh, qu'elle n'est pas toujours rose, qu'elle n'est pas toujours facile qu'on prend des coups, mais à la fin à la rigueur, peu importe l'étiquette politique officielle, ce qui compte c'est ce qu'on y met dedans, ce qui compte c'est que ce soit un mouvement citoyen et donc ça peut s'appeler Pierre-Paul ou Jacques, je pense qu'il y a des mouvements politiques qui portent un certain nombre de ces sujets mais aujourd'hui ils sont largement insuffisants, ils sont largement dépassés parce que quand on a euh, moins d'un électeur sur deux qui s'est dépassé aux dernières élections européennes, alors certains se sont euh, enorgueillis de la, du petit sursaut de participation mais c'est ça la réalité aujourd'hui en France il faut faire une autocritique des partis politiques mais il faut aussi reconnaître ce qu'ils ont apporté à la vie politique et que finalement la meilleure alliance ce serait une alliance citoyenne où les partis politiques viennent appuyer mais aussi restent dans leur rôle et que peu importe le nom du parti politique, tant qu'on est capable de mettre des choses très des lignes rouges très claires sur la municipalisation, sur euh, l'accès euh, gratuit, public, à un certain nombre de services publics, sur notre rapport à la croissance économique dont je parlais. Et la rigueur, moi vous savez, j'ai pas d'attachement politique, j'avais jamais adhéré à un parti politique, jusqu'à présent je suis toujours euh, pas adhérente d'un parti euh, politique. Ce qui compte c'est cette bataille là pour les idées et avoir votre nombre aujourd'hui. J'espère que vous serez très nombreux à la mener dans les prochaines semaines et les prochains mois. Merci, madame. Margot, euh, Margot que vous ajouter quelque chose euh, Oui, quasiment tout a été répondu, donc j'ai plus grand chose à dire. Euh, mais sur euh, les communaux, comment euh, les communaux peuvent s'inscrire euh, ou s'installer euh, juridiquement euh, On essaye de, de réfléchir à des, à des, à des possibilités. Il y en a qui existent déjà et qui sont prévus euh, par le droit. Tout à l'heure, je parlais des coopératives immobilières. Derrière les coopératives immobilières, il y a des beaux amphithéotiques euh, un bail antithéotique, c'est un bail qui dure pendant 99 ans, ou euh, je ne sais pas si on peut aller au-delà, euh, qui est, peut être fait, on ne peut pas aller au-delà. <rire> Donc un bail de 99 ans euh, qu'on peut faire à une association, à un collectif, et du coup ça lui donne euh, la possibilité de, de, de développer quelque chose sur le très long terme, et je pense que c'est une formule qui permet notamment le développement, euh, le développement de communs. Après, sûr, on peut aller vers des formes de, de coopératives, de, effectivement, euh, et puis de propriété d'une association. C'est le truc du community trust, c'est exactement ça, c'est l'association qui est propriétaire du foncier et après l'association il suffit de lui donner une gouvernance qui soit suffisamment partagée pour pouvoir le faire. Donc je pense qu'il y a quand même certains outils juridiques et pour bautière chenet on pourrait demander à la mairie de, de, de, de, de signer un bail antidéotique avec une association par exemple qui, qui s'occuperait du lieu en fait c'est une association qui est en sorte de de, de, de, de prêtements de prête juridiques, et ce qui compte en réalité, c'est les liens sociaux, et c'est ce qui s'y développe ensuite sur le terrain, comme ça a pu se faire au Jardin des Ronces, mais comme ça pourrait se faire, je suis ravie d'entendre qu'il y a des gens qui veulent créer des communs plutôt que de vivre sur un terrain, je trouve ça très chouette. Euh, sur la désobéissance, quels moyens euh, on a je dirais qu'il faut venir participer aux enquêtes de Nantes en commun, euh, aux différents leviers euh, d'action qu'on a, parce que Nantes en commun, ce n'est pas un mouvement qui, euh, qui se contente de présenter une liste pour les municipales. C'est un mouvement politique beaucoup plus large que ça. La réappropriation, elle ne passe pas que par les élections, elle passe par énormément d'actions qu'on peut faire concrètement euh, sur le terrain. Et je pense que c'est important. C'est vraiment important qu'on réfléchisse aux différents leviers politiques qu'on a, euh, et les, les élections sont un levier parmi tant d'autres. Et, et il faut qu'on développe des choses vraiment localement, en prise avec euh, nos, enjeux, nos enjeux locaux. Euh, et puis d'essayer de créer des groupes de résistance euh, localement, euh, et de le faire absolument partout, parce que malheureusement, dans, euh, cer dans certains quartiers, les groupes de résistance euh, ont, plus de mal, euh, ont plus de mal à émerger, et je pense qu'il euh, y a du travail de terrain à faire en tant que, en tant que militant, euh, pour aller faire en sorte que... Euh, que, ensemble, avec les gens, on crée des communautés qui se, de, qui se sentent capables d'agir collectivement pour, euh, que, pour transformer vraiment euh, le, la vie concrète et pouvoir lutter face à des projets de rénovation urbaine, parce qu'il y, y en a plusieurs à Nantes, euh, et parfois ces projets de rénovation urbaine se font contre les habitants plutôt que pour eux. Ils se font pour des futurs habitants qui vont venir en réalité malheureusement gentrifier bien souvent des quartiers populaires. Et c'est important qu'avec les gens des quartiers, les habitants actuellement, on réfléchisse à des résistances et à des améliorations de ces projets de, de rénovation urbaine. Et exemple du Grand Bellevue, effectivement et sinon, euh, eh bien, il y a une formule qui marche quand même très bien localement, c'est la ZAD. Il y a une nouvelle ZAD qui a été ouverte, euh, enfin il y a deux nouvelles ZAD, il y a une ZAP qui a été ouverte euh, qui est près du surf park euh, à Chauvet, euh, où comme je disais tout à l'heure, c'est pas juste, on lutte contre un projet inutile, imposé, euh, voilà, qui n'a absolument aucun sens. On essaye aussi de créer du commun, de créer des coopérations entre les gens et de recréer des moyens de subsistance et à Brétignolles aussi euh, il y a une action collective parce que face à la désespérance en fait face au non dialogue euh, du, maire, euh, du maire actuel qui veut Bretignol, je vous invite à regarder euh, donc c'est un, un c'est un maire qui veut absolument avoir son port de plaisance qui arrive dans sa ville. Et pour ça, il va dégommer des dunes et des plages aussi, engouffrer une terre maraîchère par la même occasion. Et tout ça au nom d'un seul mot, un seul fétiche, un seul mantra, toujours le même, l'attractivité. dans la de cette soirée, peut-être que vous voulez dire un dernier mot pour, pour conclure Bon, très bien, je vous m'attends, d'accord Bon, alors, peut-être qu'on peut les applaudir